Bim, bonjour à tous! et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG part en live du dimanche parce que tu dis mais on avait dit le mercredi et peut-être le samedi, il y un dimanche, oui un dimanche sur deux, un dimanche sur deux on fait un live dont le but de ce live si on vous demande quel est le but de ce live c'est juste de vous faire gagner des cadeaux vous le savez, je suis GLG Review, votre dealer d'accro je fais des reviews pour les marches chinoises, et toutes les marques qui ont envie sur ma chaîne YouTube GLG Review et grâce à ce partenariat, ces partenariats incroyables je les ai contactés, j'ai dit ça serait bien qu'on offre à la communauté des cadeaux le dimanche pour faire un peu la promotion de votre marque, bien évidemment, et de votre produit, mais comme ça, de leur faire gagner des produits, ça serait sympa. Et les marques ont répondu présent, parce que pour l'instant, on a déjà pas bah, trois partenaires qui sont, et un quatrième que vous aurez plus tard, voilà, on a déjà presque quatre partenaires qui sont bah, chauds pour vous offrir des cadeaux, et ça fait extrêmement plaisir, enfin surtout à moi. Et je pense que ça fait surtout plaisir à vous, puisque vous êtes déjà 262 à me follow sur Twitch. Donc bon, je doute que vous me followez pas juste parce que. Vous M'aimer et qu'on passe un bon moment et une heure incroyable parce que oui, on va passer bon moment, une heure incroyable aussi. Ça, c'est le petit bonus, mais on va quand même euh, vous faire gagner des cadeaux. Alors, ça commencera à Icar et ensuite à 25 et à 35. On commencera si vous savez, c'est quoi les cadeaux. Alors, les premiers cadeaux, vous les trouverez sur jtgeek.com. Euh, si vous voulez trouver les liens et tout ça, tout ça, ah, j'ai oublié de mettre le lien de JTG. ah Quelle cruche! Euh, une caméra, ah non, il y aura un chèque cadeau Amazon de 10 euros. Ça, c'est pour commencer. Petite mise en bouche. Tiens. Deuxième cadeau, il y aura une batterie externe avec euh, son chargeur intégré et tout. Alors, il n'y en aura pas une, il y en aura cinq, encore une fois. Mais bon, on n'a pas gagné qu'une. semaine, Pas déconner. Et il y aura une caméra IP Wi-Fi 2,5K d'une petite valeur, on a regardé ça avec Shadow, de quand même 47 euros, la petite caméra. Donc aujourd'hui, euh, sans se mentir, puisqu'on ne connaît pas encore le prix de la batterie, il y en a au moins pour 100 balles. Moi je dis, on a au moins pour 100 balles aujourd'hui. Voilà, comme ça, entre vous euh, et moi. Euh, bonjour à tous, bonjour. Alors, je vous rappelle, euh, Shadow, vous l'aura mis ici. Si, si vous voulez typer vous voulez faire un Tipeee, normalement, il y a la musique de Rocky qui doit se mettre. Si vous faites un tipi. ça s'affichera en bas. On dira merci aux tipeurs à chaque fois, bien évidemment, qu'on entendra la musique de Rocky. Vous pouvez également commencer déjà à suivre Vega. C'est la seule part. Elle m'a dit moi je vous offre cinq batteries, 5 batteries externes avec le chargeur et tout comme ça, power delivery et le petit câble comme ça qui est intégré USB Type C, c'est trop génial. Elle dit moi je vous en offre 5 mais ça serait bien que, euh, quand même que vous disiez à votre communauté de nous suivre sur euh, Facebook ou sur Instagram. Vous choisissez les deux liens sont dans la description, vous choisissez là où vous voulez les suivre. N'hésitez pas à le faire. Et alors vous pouvez aussi envoyer des diamants comme ça, hein, comme le fait BZ Dash. Merci beaucoup mon pote. Et vous pouvez même mettre vos messages en avant. Et je crois que vous pouvez même mettre des chats. Pour ceux que, voilà, dans les, que dans les, vous mettez un commentaire. Et là, normalement, il y a même possible de mettre des chats. Je vous rappelle, puisqu'aujourd'hui, c'est une spéciale dédicace à mon chat. Enfin, j'ai eu un chat depuis trois semaines que j'ai sauvé. Parce qu'il il est venu de voir chez moi. Il avait une double information. Et il est mort samedi. Donc, voilà, paix à son âme. Il s'appelait Giku. Et je ne vous laisse même pas deviner quel sera le mot de passe du jour. Bon, on ne voit pas. Fred, rafraîchis la page. Alors ah on voit pas, comment ça C'est la famille. C'était le seul à me dire qu'on ne voit pas et qu'il euh, y a un problème. <rire> moi, je me vois bien, je suis en replay. Je vois bien sur... Euh... Non, non, moi, c'est bon, <rire> en théorie. Bonjour à BZH. Alors, merci, c'était quoi le diamant qui est passé Merci à Shadow pour les diamants, puisque les diamants sont éternels. Et que ça fait plaisir, en plus, bien évidemment. Bonjour à BZH, bonjour à Lexia, à Bagfedo. Les GG potes. Bonjour à... Attends, c'est des j'ai déjà dit bonjour ça. Bonjour à Zapi, Fromin, Fred. Tu feras gaffe, t'as laissé ta goda sur ton t-shirt. Oui, parce que c'est un faux t-shirt, mais avec une vraie goda dessus. C'est-à-dire que c'est pas un t-shirt Adidas, mais ils ont mis des chaussures Adidas dedans. Et j'en ai même trois, regarde. Voilà, tout ça, en me caressant les tétons, bien évidemment, c'est passé inaperçu. J'adore tes vidéos YouTube, t'as perso... Ta personne est top, je trouve. Eh ben, écoute, merci à Bigoot, merci beaucoup. T'apprécies la chaîne, si t'es abonné et tout n'hésite pas, Share, commentaire euh, et pouce en l'air, <rire> like and subscribe. Euh... Alors non, non, non, c'est où Voilà. Bonjour Papa, bonjour à Sébastien. Bien évidemment, nous sommes voisins, mot du côté de Fau. Euh, rien compris, moi, bon. Ouais. Regarde, tu vois que ça marche bien. Merci pour le petit tipi qui vient de tomber. Alors vous avez, ben, normalement, vous avez entendu la musique de Rocky. Moi, je l'ai entendu. Alors on regardera quel est le, le, le tipeur quand ça va défiler Puisque ça s'affiche pas dans mon euh, Dans mon là Il faut que j'attende Merci à Sébastien Pour son petit Tipeee de euro Sébastien qui prend la tête de notre liste Par exemple sur Tipeee euh... <rire> J'avais l'impression que Sébastien va jouer ce soir. <rire> si t'en mets 5, tu mets 5 fois 1 euro, et ben tu peux gagner. Je rappelle, tous les tipeurs, ça permet de financer le JT du Geek mardi et vendredi. Et également, tous les tipeurs reçoivent toutes mes reviews 24 heures avant tout le monde. C'est-à-dire que la vidéo de lundi, si vous allez sur Tipeee et que vous faites un tip, pendant un mois, vous verrez toutes mes vidéos avant tout le monde. Vous les recevrez par email, et sinon vous les trouverez déjà dans les news. <rire> Merci beaucoup C'est la fête c'est la fête. Voilà, le mot de passe, ça sera bien moment, point d'exclamation, Guikou, Mais ça, on ne, on ne spoile pas, on garde ça pour tout à l'heure. Mais ça sera ça qu'il vous faudra pour participer au tirage. Au sort du jour et gagner un de nos par exemple trois cadeaux incroyables. On lancera le jeu. Il faudra mettre simplement quand le jeu est lancé en commentaire Guicou. Merci beaucoup. Il faudra mettre simplement Guicou point l'exclamation, Guicou en majuscule. Vous participerez automatiquement. Mais ça, on va le faire ensemble le premier pour que tu aies le temps de te lancer. On vérifiera les participations et tout. Et puis après, bah, le deuxième et le troisième normalement, ça devrait passer comme un. un J'allais dire dans un doigt dans la. Non, une lettre à la poste. On n'est pas comme ça. Euh, le bot n'a pas encore démarré. Ah oui, c'est con, ça <rire> C'est vrai, c'est vrai. Ah, il a un peu de mal, hein, il a un peu la bourre. Le bot est, est frédifié. Euh, pas grave, j'attaque. <rire> Mais non, ça n'a pas commencé. A pas... Il faut lancer le jeu. Merci encore une fois, me dis que c'est À mon avis, c'est Sébastien qui nous en a fait 5. Il a pris la tête, euh... voilà. Donc en gros, celui qui arrive, il en met un, il dégage Sébastien. <rire> en gros, pour le jeu. 1, 2, 3, 4... C'est ça. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Euh... BZDH c'est bon. Nico, non. <rire> ça va commencer. Euh... Je les ai déjà. Alors, merci à tous ceux qui vont follower Veger sur Instagram et sur Facebook. C'est pas une condition qui est obligatoire, mais comprenez que la marque nous offre quand même cinq batteries. batteries qui arriveront. Par contre, les batteries n'arriveront qu'au mois de février hein, Donc euh, si vous gagnez, vous ne les recevrez qu'à partir de mois de février Donc peut-être l'intérêt de les follower sur Instagram Puisque comme ça, dès qu'ils font, ou sur Facebook Dès qu'ils font le lancement en disant Ça y est, les batteries sont disponibles Et eh ben vous savez que vous pourrez Soit me relancer moi, en disant hey tu peux les relancer parce que les batteries sont dispo Qu'ils me l'envoient, ou les relancer eux Pour être sûr que ça soit bien la bonne personne Mais au moins, voilà, vous pouvez déjà les follower sur Instagram Si vous gagnez la batterie, hop, dès que la batterie elle sort, vous revenez et tout Et il y a 5 batteries, donc vous en gagnerez une bah, par dimanche, donc au moins cinq dimanches. Moi j'ai trouvé ça euh, gentil de leur, euh, de leur part. mais Gikou, bah ouais je sais bien après voilà. Il est arrivé, il était en mauvais état en fait, rappelle Il avait deux cancers, le pauvre chat. Euh, inflammation de la trachée, après on a vu qu'il avait deux cancers. Voilà, il donnait pas cher de sa peau mais il a eu une belle fin de vie. Bonjour à Shkunadek, d'accord. On te voyait pas, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui ne me voyais pas. <rire> On fait le commentaire, arrête l'alcool, ou alors commence, l'un ou l'autre. Euh, bonjour à DDS, il y a plein de nouveaux pseudos hein, que j'ai pas... Ouais, bah, première fois sur le chat, j'ai bien vu ça. Bonjour à Nico33, euh, bonjour à Or0, hein, pas mal. Big, big nous, encore euh, désolé pour ton chat, GG. Bah écoute, après, voilà. Après, c'est vrai que c'est vrai que ça, ça manque, mais de rien, parce qu'on avait l'habitude qu'il qu soit là et tout. Et puis, bah, des fois, toi, je me lève, il faut que je donne à manger à Gikou, bah, il n'y a plus de Gikou. Voilà. Merci à BZH pour le Tipeee, BZH qui reprend donc la, la tête du chat la tête du, de la liste et non pas la tête du chat. <rire> voilà. Oui, bah après j'avais l'habitude qu'il soit là, le manger le matin, le soir je donnais ses antibiotiques et tout, ça hein. il y avait une espèce de rituel. Et là quand je rentre, avec le portail, j'ai ah mais il ouais, plus de chat, et fini ça. Alors des fois je me fais des blagues il euh, ou chat, et minou minou, giku, giku, voilà, et puis guiku, fini. Voilà. Giku, euh, on l'a. jette là. Mais alors pour savoir comment on a fait du chat, alors moi j'appelle, je réside en Thaïlande, et là.. La... Avec mon pot de gens, on l'amène dans un temple où il y a un truc pour incinérer soit les gens, soit les chats et tout. Donc ils ont un truc, ils l'incinèrent et après ils te donnent un petit sac. Comme ça avec euh, de la salle en toile, et après, tu en fais ce que tu veux. Soit tu mets chez toi, et euh, nous on a décidé de le jeter euh, ses cendres à la mer. On était à la mer, oh, y a une espèce de faux phare là-bas, hein. on verre le truc à hein, jeter dans le dans l'eau, comme ça, c'était beau. Putain, là, le truc, une vraie histoire. <rire> bon, après, voilà, bon, <rire> bon après, voilà, jeter les cendres à la mer du chat. Voilà, c'est pas la mer du chat, c'est euh, et non pas la mer de, du chat non plus, c'est la mer. On a jeté le chat, euh, brûlé les cendres du chat dans la mer. Voilà, parce que, je, je vous connais, hein, encore Fred va tout de suite rebondir avec une, grave, une, une blague un peu grave, graveleuse. <rire> grave le... Euh, grave -le. Alors attends, c'était qui Je <rire> Fred, euh, c'est la musique de Rocky sous stéroïde Il a rudement envie... De... Alors, euh, non, parce qu'en fait, la, le problème, c'est que le, la, les musiques de Rocky sont libres de droit... Enfin, son son Non, les musiques de Rocky sont copyright, donc Tipeee pour pas utiliser euh, la musique de Rocky... Pour les nouveaux types, ils ont été de mettre une petite variante. Euh, voilà, c'est comme les ta ta ta. Voilà, donc là, c'est un peu. Voilà, merci à BDH, notre dernier tipeur. C'est bon, c'est fait. Et les diamants sont éternels. On a vu ça, c'est bon. Shadow et BDH. Euh... Un slip connecté à gagner. J'ai pas encore, mais si tu veux, je peux essayer de te truquer quelque chose. J'ai eu un deal pour des poupées en silicone de 1m60. J'ai une marque de Chine qui m'a écrit, elle veut m'envoyer des poupées en silicone de 1m60, euh, avec une paire de, de yeux incroyables, bien évidemment, et, et on se doute bien qu'elles n'ont pas la bouche en cœur, mais euh, comme c'est du silicone, il y a moyen de, de lui faire manger des cerises, Voilà, par exemple. <rire> J'ai répondu, je vous en fasse quoi D'ailleurs, on ne peut pas les importer, et quoi, on va faire quoi de tout ça Je poser là, comme ça, dans le chat, ma jeune amie, je ne suis pas encore assez déprimé, hein quoique, ça vaut quand même 300 dollars leur truc en prix, euh, en prix usine, et ils disent que tu peux leur revendre 2000 dollars tu peux choisir ta taille, ta forme bon, ça vous intéresse, on parlera de ça un jour euh, les photos, je pourrais, on va rouvrir le mail ou faire voir le dépliement, le site du, le site du euh, ça pourrait être un très bon live de mercredi ça pourrait être un très bon live de mercredi où on va proposer euh, on va proposer de revendre des sex dolls <rire> un titre putain plus qui... Si voilà. on les voit pas dans les pollutions atomiques, mais voilà. On que vous en pensez. Euh, première fois de Roll 69, 69 Ah 6 9 69, la Team 69. Team 69, mon pote. Néo Tonquin, euh, je tiens. <rire> voilà, quoi, quand même. Euh, Premier moi direct, j'avoue que tu me fais bien marre. Eh ben écoute, euh, tant mieux. Ça fait plaisir. Comment vous êtes 37 ans C'est pas mal. Merci à BZH pour les bits. <rire> ça pulse les bits 5 euh, <rire> coulées non même pas non tu t'es fait en fait c'est la musique de ce maintenant <rire> merci à Shadow pour les bits euh, qui reprend le... le challenge qui reprend la liste euh, merci à eux pour les batteries voilà donc euh, on peut dire merci on en parlera tout à l'heure de leur batterie on peut dire merci à Veger pour leur batterie non et puis bah merci d'en offrir 5 quand même quand même voilà je euh, la map, elle a pas été parce vous en... Elle nous en voulez combien bah nous, c'est une par semaine, mais je vais en faire une par semaine. Si vous voulez en offrir plusieurs, on me dit oh, ils en donnent. Cinq. Voilà, ils ont fait une review, ils ont payé une review, ils offrent cinq batteries et tout. C'est propre, vous pouvez les suivre sur Instagram. Euh, Shadow va vous copier les liens comme ça. Instagram ou Facebook, vous les suivez là où vous voulez, ça leur fera plaisir, vraiment. Et moi, ça me fait plaisir. Et encore une fois, c'est le genre de marque, sans vouloir vous mettre la pression. C'est le genre de marque où on pourrait gratter comme ça toute l'année. C'est-à-dire que là, on a quand même 5, on en fait un toutes les deux semaines ou tous les 100 followers, on a gratté 5 batteries. Je suis convaincu que si on a plein de followers et d'abonnés, une fois qu'on aura passé les 5, on leur écrit, on pourra encore gratter des trucs. Moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà, comme parce que vous voulez. Mais euh, si vous aimez gagner des trucs, moi, je suis prêt à vous offrir. Tout le c'est pas moi qui offre, hein. je vous rappelle, hein, vous gagnez le truc, vous m'envoyez votre adresse, je leur envoie et c'est eux qui vous envoient les cadeaux, quoi. parce que c'est le deal. Et euh... à son âme, au chat, merci euh, pour lui. Bonjour Alex de Mechève. <rire> euh, tu fais bien le préciser, j'y avais pas pensé. Ok, tu as fait un poisson chat. <rire> mm, ouais, ouais c'est dans, dans la mer. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de poissons chat dans la mer, mais bon, voilà, c'est un, un chat, un chat timbré. <rire> Euh, tu as brûlé les gens au guico, De Giku seulement. Non les ça va, il peut encore conduire. Il a jeté des déjections de chat dans la mer. En gros, c'est ça. J'ai jeté du chat. Voilà. Après, ne dis pas que j'ai pollué la mer. C'est bon, ça va. Pas quand, même... quand on voit toutes les merdes que les gens jettent, voilà, c'est quand même du chat, du chat cendré. C'est le cas de le dire. Bon, euh... <rire> 1, 2, 3 et Kiku, ça va commencer. Euh... Slip chaufferette. Agréable en hiver. Alors, alors, le, le slip chaufferette a deux intérêts. Un, il donne chaud l'hiver. Et deux, c'est un contraceptif pour hommes. Parce que, à savoir que si tu fais. C'est en fait le. Si tu, si non, si tes boons sont à plus haute température que ton corps. Et ben en fait, tout est stéréozoïde, voilà, parce que je pense qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, hein, pas le droit de me faire bannir, et ben sont euh, quasiment euh, fonctionnent plus. Ça veut dire que tu pourras toujours y aller, mais ils seront un peu mornés eux aussi, tu vois. Voilà. Donc ça a quand même deux avantages. Un, ça te tient chaud et ça fait un espèce de... de contraceptif pour hommes euh, naturel. Et ça c'est véridique, faut chercher sur internet. C'est, euh... et... parole de professionnel. Euh... <rire> Non, merci, mais c'est là Shadow des poupées en review. De... Non, non, non, pas de ça. Non, mais je trouvais ça drôle que le mec qui me passe un, un mail en proposant ça. Alors t'as les prix et tout. Alors moi, je vous me dites ça en commentaire, ça vous intéresse. Et j'en cas mercredi prochain, je vais faire, on m'a proposé de vous revendre des sex dolls et puis voilà, on en parle, je vous donne le nom du site, au pire vous les contactez eux, vous achetez chez eux, vous les contactez de ma part, ça leur fera plaisir si vous voulez se lancer dans ce business là et tout. Mais alors il y a un mètre, il y a un mètre de taille, il y a un mètre si vous aimez les petites, il y a un mètre 30 et un mètre 60 après, il y a un truc de 1m80, j'ai l'impression que ça doit être la boîte. C'est après 1m80, et il y a pour femme et pour homme. Voilà, il y a pour homme, donc là, tu t'achètes une femme, et il y a pour femme, donc tu t'achètes un... Mais il n'y a pas de photo sur le site. Ou alors, j'ai mal regardé. Ou alors, on regardera ça dimanche, on regardera mercredi prochain. Moi, je vous le dis en, en commentaire, moi, je suis, je suis open. Il n'y a rien de graphique dessus. Il n'y a rien de graphique et, et de truc. Mais il y a du sujet. Bon, première fois d'un spectateur, euh... un message est exprimé par un modérateur. D'accord, ça vient spammer, Ok. Euh... <rire> Bigfoot quelle parle. De... Qu parle, pas. Bah, il... ouais, c'est vrai, qu'elle, elle peut être sage. Et en plus, hey, si je l'assis sur l'aspirateur, si je l'assis sur le robot aspirateur, elle passe le ménage. À <rire> quatre pattes, <rire> quatre pattes sur l'aspirateur, et tu fais rouler l'aspirateur dans la maison. <rire> <rire> hey, au pire, tu les mets les mains devant avec une, avec <rire> tu les mets devant, tu les mets les mains devant avec une lingette, et tu la poses sur le robot, et comme ça, elle passe la serpille Bon, calmez-vous. Je vous vois déjà. Euh, je vois déjà partir en, en houille. J'ai entendu l'histoire du Sif travail après faut faire confiance en son slip. Toujours. <rire> toujours, mon ami, toujours. Euh, du moins, le slip ne peut pas crever. Euh, J'ai bien aimé tes visites d'appartement avant. J'avais l'impression de voir Stéphane Plaza. Exactement. C'était moi. Euh, je suis euh, alors, euh, sur GLG Review. Je suis euh, comment dire, c'était euh, Pierre Belmar <rire> télé -achat, et pour des -bon, Voilà, bon, mais il plein de trucs hein, quand même. Hein, voilà pourquoi avoir supprimé mon commentaire sur les dolls. Alors, ça, alors, soit c'est le robot qui l'a bloqué automatiquement, ce qui est possible. Si tu as mis un mot un peu euh, machin, soit c'est Shadow. Et euh, dans ce cas, il expliquera pourquoi j'ai supprimé avant qu'il J'exprimais euh, avant qu'il en parle. D'accord. <rire> D'accord. Il a été trop vite. Ah mais il, est, il est réactif, notre euh, administrateur, euh, modérateur, dominateur. Il est un peu plus dominateur que modérateur. Mais bon, voilà quoi. On veut. <rire> euh, C'est le robot pour les mots tendancieux. Aussi, voilà, il a un peu ça. Euh, ah bon Bah alors, je reformule. On veut des D'accord. <rire> ah ouais, voilà. D'accord, vous oubliez. Voilà. Donc moi, je, je suis bien. Euh, si vous voulez des dolls, il peut y avoir des dolls. Euh... Il n'est pas très ponctuel par contre. <rire> D'accord. Bon, allez, question vous avez commencé les cadeaux. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, l'administration, je vais avoir un peu comme ça. Ça se passe comme ça. Ici, il y a euh, l'administration et tout. Ici, il y a mon jeu. Le premier, ça sera le chèque cadeau Amazon. Donc Premier lot, ça sera un chèque cadeau Amazon de 10 euros. Ça veut dire que euh, quand vous gagnerez, je mettrai un commentaire. Vous aurez juste à cliquer sur mon commentaire. Vous pouvez très chuchoté pour le chèque à cadeau Amazon. Il me faudra juste votre adresse email. Demain, moi j'envoie l'adresse email à Amazon et eux vous envoient un chèque cadeau de 10 euros que vous pourrez dépenser sur Amazon à votre bon vouloir. Et c'est pas ça que je voulais faire à l'avance. À l'avance, je voulais vous mettre une page de pub. Je me suis dit pourquoi je n'en mettrais pas une petite page de pub pour commencer à chaque achat. À chaque chaque début de cadeau, une petite page de pub, ça permet à moi de boire un peu, voilà, comme ça, puis si vous voyez de la pub, dites-moi ce que vous avez vu, parce que voilà, comme ça, si vous avez vu un peu de pub, bah dites-moi ce que vous avez vu comme pub, parce qu'apparemment c'est très très rare, hein. euh... ça doit quand même être fun, ça, les poupées, ça peut être quand même fun, enfin j'imagine, euh, Ziva, je parlais du robot, <rire> bien sûr, du robot aspirateur, avec la meuf à quatre pattes dessus, qui tient une serpillière, c'est un concept, c'est un concept. Euh, Guigo, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé. Oui, la pub. Ah, c'est ça, bien. Écoute, trop bien. Bonjour, désolé. Bonjour, Michael. Voilà, Samsung Galaxy s 21 Chuchoté. <rire> pub Samsung. Ah, d'accord. Ah, ok. Là, vous me dites ce que vous avez vu comme pub. Alors, S'il y en a qui ont eu la chance d'avoir une pub, n'hésitez pas à dire ce qu'ils ont vu, puisque, apparemment, il n'y a vraiment que... Alors, si vous êtes abonné euh, à la chaîne, bah, vous n'en avez pas, bien évidemment. Mais si vous êtes de la pub, n'hésitez pas à dire aux autres... Ce que vous avez vu comme plus bon, 4, 3, 2, 1, comme ça, s'il y a eu de la longue, plus... Allez, on revient sur le jeu. Donc, pour... Je vais lancer le giveaway. Pour une fois que le, le giveaway est lancé, il y aura un message dans le chat qui vous dira, il faut recopier. Point d'exclamation, Nico en majuscule. Si vous faites ça, vous participez automatiquement au tirage au sort. On attend 5 minutes, et là, le robot choisit un des gagnants d'entre vous. On y va. Ouh. Tac, c'est parti. Voilà, donc là, normalement, il y a un message dans le chat qui devrait apparaître en vous disant... Voilà, donc Amazon.fr, donc là vous avez le lien du cadeau à commencer, viewer, utilisez euh, pour participer le mot point d'exclamation en majuscule. Et là normalement, en temps réel, bah, vous devriez voir votre nom. Alors, ne vous angoissez pas, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Si je vois qu'au bout d'un moment, on essaiera de rafraîchir la page et de voir un peu tous les participants euh, s'il en manque un pour être sûr que votre nom s'affiche le premier. Attends, j'ai pas joué. J'ai pas joué. Merci à BZ Attends. Euh, point d'exclamation. Gikou. Ah, je participe. Dans l'exclamation Gikou. Première fois à RZH. Ok. Donc là, est-ce que j'ai participé Attends. Bah euh... ben, j'ai. C'est bon. Et comme ça, si je gagne. Alors, les règles du jeu. Un, pour participer au jeu, il faut être inscrit sur Twitch, bien évidemment. 2 il faut bah, me follow, c'est gratuit et pendant encore les 3 minutes 58 qui restent, il faut mettre point d'exclamation geekou, et normalement vous devez participer automatiquement au jeu. Pour l'instant, je vous fais un petit scroll de je vous fais un petit scroll de... de ceux qui ont déjà participé. Ici, voilà comme ça vous avez le temps de regarder. Ouh Là, vous êtes déjà 22. 22 sur 32 personnes en ligne, c'est pas mal, voilà, comme ça vous pouvez déjà participer, c'est pas encore fait. Alors, si vous gagnez le cadeau, Alors, deux solutions, c'est vous qui avez gagné. Un, vous en voulez pas, vous dites non mais ce cadeau moi j'en veux pas. Vous avez la possibilité de me dire, vous mettez commentaire, vous mettez GLG, désolé le cadeau j'en veux pas, et dans ce cas je le remettrai en jeu. Si vous le voulez, je vais mettre un commentaire, vous cliquerez sur mon pseudo, vous mettrez chuchoter, et là vous m'enverrez votre adresse email, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouh, dis donc, ça participe. Bonne chance à tous. Merci à... d'encourager tout le monde. Bonne chance à moi. Si je gagne, je peux m'acheter un truc non, c'était en fait le, le lot était déjà à en, en, gagner il y a 15 jours, et celui qui a gagné m'a dit, ouais, mais bon, voilà je te l'offre et tout, j'ai décidé de le remettre en jeu parce que, parce que je suis comme ça voilà, donc on remercie Amazon pour leur soutien pour ce bon d'achat c'est peut-être que 10 balles, mais bon, 10 balles par 10 balles voilà, vous trouverez le lien directement dans le chat si jamais vous voulez cliquer dessus pour voir comment ça marche si par exemple vous voulez offrir un bon d'achat à quelqu'un, c'est un peu le cadeau idéal alors vous avez 5, 10, 15, 20, et après vous pouvez mettre un montant personnalisé, c'est un peu le cadeau idéal parce que si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un, vous pouvez offrir un bon d'achat bien évidemment, dire là, j'offre, je te t'offre un bon d'achat de 5, 10, 15, 20 en fonction de ton budget. Là, vous êtes sûr que la personne pourra acheter ce qu'elle veut et surtout elle pourra acheter sur Amazon. Et autant vous dire sur Amazon, il y a tout. Il peut tout acheter. Il y a pas de les snacks, tout ça. il peut tout acheter sur Amazon, il pourra tout trouver. Donc c'est un peu le cadeau idéal. C'est pour ça que je suis content de vous l'offrir, et plaisir d'offrir, euh, joie de recevoir. Donc, euh, tu vas recevoir. Non, tu vas, tu bah, tu dis merci, voilà, tu dis merci, tu dis geekou, tu dis, tu fais le truc, tu fais le jeu, voilà. Et moi, bon, après, voilà, après, j'ai juste à euh, finir les entrées, choisir un piquer un winner, et puis c'est tout, ça se passe automatiquement. Votre nom euh, du gagnant s'affiche dans le chat, et tout, trop bien, ça va trop bien se passer, euh, cette histoire. Alors là, hein, combien Dacy, Bacfredo, 37, on a fait plus, hein, il y a 15 jours, on était 48. Hein. Et il y en a plein à ont oublié. Tous les mecs sur GLG Vidéo qui vont regarder le replay demain, ils vont dire, oh, putain, j'ai oublié, j'aurais dû passer, c'était trop simple. Mais bon, là, ça, vous verrez que c'est pas très compliqué pour participer, il n'y a pas de restrictions, autre chose comme ça. Euh, voilà, il y a pas mal de jeux, là. Voilà. Merci à BZH, encore une fois, pour les diamants. Euh, ça c'est bon, Je regarde et tout. Une tombe, voilà. donc là. Le stream, le stream lab, le robot vous rappelle ça tous les 20 commentaires comme quoi on peut gagner. Euh, Sébastien Paulet, t'as oublié le point d'exclamation. Euh, non, toi, rôle souci. C'est point d'exclamation, Guicou. C'est pas deux points, c'est pas C'est pas c'est point d'exclamation, Guicou. Sinon, vous participez pas, les gars. Recopier, il y a qu'à recopier ce que les mecs ils ont marqué. Euh, pas besoin d'être euh... ou alors c'est la blague et puis vous le faites plein. Mais bon, voilà quoi. Stream donc Rolls, euh, c'est bon, ok, tu as oublié le point de oh, bah oui, c'est ça, oui, Alex, allons, allons Alex, un peu de sérieux, c'est dimanche, là t'es pour le boulot, voilà, et ta femme qui te surveille derrière, et tu te dis, putain, il faut vite que veux, je fasse ça en douce, euh, donc Sébastien a bien reçu un, un ticket, ça c'est bon, ok, je regarde, bah, non, je pour rafraîchir ici en même temps, euh, Goldorak, Hervé, Big Flow, Paulet, Big, oh là, là, ok, bug, c'est bon, Buggy, buggy nous. Voilà. Le plus important, c'est que Buggy est sur ticket. Hein Et Alex aussi. Voilà, comme... <rire> Et Shadow. Voilà, parce que je les connais pour de vrai. Voilà. Mère, autant vous dire que voilà, c'est vous que ça fonctionne. Euh, ça marche pas pour moi, je crois. Bah écoute, parce que t'es es mauvais. Refais pour l'exclamation. Hein. Prends l'exclamation, coups Greg, super ce jeu. Ah, ça y est. <rire> Mais oui, il suffit, il suffit que tu dises que ça marche pas pour moi. Ah ben c'est fini Dit le jeu, ah bah c'était bien, c'était bien, c'était rapide quand même, on est d'accord. hein Ça n'a pas pris non plus euh, un effort incroyable. Alors, oui, euh, Shadow m'a proposé de faire des jeux et tout comme ça, et puis voilà quoi. Donc, Goldorak, ben, bienvenue, et ben ça va, mon pote. Alors, vous pouvez mettre votre message en gras. Alors, je sais pas comment on fait, je crois que vous pouvez utiliser des, des points que vous gagnez quand vous regardez euh, mes lives et tout. Vous pouvez mettre vos messages en gras, et c'est pas mal parce que ça permet vraiment de mettre les messages en avant. Ça, je suis sûr de pas les louper. Ça, genre, ça arrive très, très, très, très, très rarement, mais voilà acharné <rire> Eh hey non, tu vois, et t'as mal commencé. T'as pas mis pour l'exclamation. Tu vois comme quoi la blague était presque bonne, Nico. Mais il fallait commencer par un point d'exclamation. Vous ne pouvez plus participer à la tombe voilà. C'est fini. Première fois de jaune d'œuf. Oh jaune d'œuf, t'arrives après la bataille du premier jeu. Bon, il en reste deux. C'est bah, déjà une bonne chose. Euh, allez, ça on va se faire tirer. <rire> ah oh, oui, ah oh, oui, c'est bon ça. Euh, bonjour. J'étais triste pour le chat. Bah écoute, ouais, bah, euh, autant que moi. Hein. Je pense qu y a autant que moi. Après, euh, après, c'est vraiment le problème, c'est d'être confronté à... Bah voilà, c le problème, c'est que le chat était... En plus, c'est mis sur mon scooter, la bouche ouverte et tout, c'est tout raide. Le prendre, le mettre dans un sac, trouver un carton de la bonne taille, le mettre dedans, tu sais. Tu prends, tu dis, oh imagine d'un coup, il se réveille et tout. Parce enfin, que c'est vraiment euh, voilà. confronté à la mort comme ça et tout. Voilà. Mais bon, c'est la vie. Hein, encore une fois, euh, je l'ai dit depuis le début, il était quand même assez malade. Donc, je l'ai pris, on l'a bien, comme Dr. Ross, ils ont essayé un par un. Mais bon, sur la fin, hein, pauvre chat, il avait tellement de problèmes que c'était pas facile. Euh, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait On tire les, on tire les on tire le roi. <rire> on tire le roi. Alors, comment on fait euh... Pick winner. On fait comme ça Resume Tree, Ok. Pick winner. On tire. <rire> Tiens, tire le roi. Allez, le gagnant, c'est... <rire> ah, il va être content Goldorak Pour moi, c'est Goldorak 0.8 qui a gagné. Donc, euh... je mets Goldorak 0.8 pour le bon Amazon. Comme ça, voilà. En théorie, mon pseudo arrive. Tu n'en montes à juste... Regarde, si tu fais comme moi, tu cliques sur mon pseudo, ici. Putain, je ne vais pas y arriver. Qui est polio voilà, tu cliques sur mon pseudo et normalement tu peux mettre euh, chuchoter. Tu chuchoter. Regarde, moi je mets comme ça. Ici, là, toi je peux mettre chuchoter. Tu chuchotes. Si tu veux le cadeau, par exemple, là, tu dis Tu m'envoies ton adresse email. C'est déjà une bonne chose. Et si tu veux pas le cadeau, par exemple, tu me dis euh, Greg, je veux pas le cadeau. Et dans ce cas, on le remettra en jeu. Voilà, C'est aussi. Euh... Merci à Goldorak pour les diamants, bien évidemment. Alors, hein, bravo. Euh, zut, et tant mieux pour lui. Hier, j'ai pensé à toi, Greg. J'ai regardé Les Éternels, le film. C'est exactement ça. Bravo, le Goldorak. Merci à Goldorak pour les diamants. Donc, euh, alors, soit tu veux Si tu veux pas l'eau, tu me dis je veux pas l'eau, tu veux l'eau. Dans ce cas, tu me fais. Tu chuchotes et tu m'envoies directement ton adresse email. Bravo. À, bravo à Goldo. <rire> bravo. Bravo à Goldo. Voilà, merci beaucoup. Euh, il ne veut <rire> pas. Qui répond à sa place je sais pas peut-être peut-être peut-être pas hein, euh, faudra, faudra attendre qu'il nous réponde et nous dira oui je veux. <rire> okay. donc je note euh, go, 10 euros go, d'orac donc tu cliques sur mon pseudo tu mets chuchoté et tu m'envoies ton adresse email ça suffit juste ton adresse email euh, voilà pas du tout, parce qu'ils vont t'envoyer le bon d'achat sur ton adresse email euh, voilà. Ça, ferait quand même, ça serait quand même un petit peu dommage que, euh, bah, que tu ne le reçues reçu, pas. Voilà. Bon, si on revient, euh, prochain niveau web c'est quoi Pourquoi ça marche plus euh, Ah oui, il faut peut-être que je fasse un truc. Complète, voilà, ça c'est bon. Tac, voilà, custom, le prochain on fait quoi Batterie Veger. Allez, batterie Veger, qu'est-ce qu'on fait euh... Tac, Non, c'est pas celle-là, c'est celui-là battery Vegaire, alors c'est une nouvelle batterie, enfin, c'est une marque qui fait de la batterie externe qui est une nouvelle marque. En fait, si y en a qui ont déjà vu ma review, c'est une batterie externe de 10 000 mAh. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, comme tout le monde voudrait, hein, une batterie externe de 10 000 mAh avec deux prises USB Power Delivery, mais vraiment, donc ça veut dire que ça délivre au moins 20 watts et une prise USB type C. C'est classique, toi, c'est une batterie externe, 10 000 mAh. Un petit bouton à l'avant, tu vois, hop, tu vois un petit peu le, le batterie qui te reste. Il y a une petite dragonne pour l'emmener avec toi pour tes vacances ou dans ton petit sac à main. Quand tu la dragonne, comme tu es trop malin, tu te rends compte qu'en fait, c'est un câble USB type C, de USB type C. Donc, comme ça, tu vas recharger ton téléphone, tu plugs USB type C, tu peux sur ton téléphone, bim, t'as chargeur. Ça, euh, c'est trop, trop, trop bien. Voilà. Et ils ont fait un système deux en un. Alors, soit on dit c'est une batterie externe qui intègre. A... Regarde. Un chargeur secteur, ça veut dire que tu veux recharger ta batterie externe, tu plugs directement sur le, le mur et ça recharge la batterie externe. Ou alors tu te dis non, en fait, c'est plutôt un chargeur euh, mural. Donc tu plugs dessus, tu recharges tes téléphones et en même temps, ça recharge la batterie externe. Ça veut dire quand tu l'enlèveras de ton mur, tu pars avec tu une batterie externe. Voilà. C'est la marque Veger. Alors le produit sort au mois de février. Donc nous, on l'a eu quand même bien avant tout le monde pour vous faire une petite review qui fait plaisir, bien évidemment. Et. La marque a décidé de vous en offrir 5 En plus, comme ça, donc c'est eux qui vous les envoient C'est pas ma... moi, c'est ma batterie à moi, je la garde Parce que, parce que je suis comme ça, je l'adore Et qu'elle est à moi, et que je m'en sers régulièrement Donc c'est ma batterie, voilà, donc tu toucheras pas ah, il y a mon odeur dessus. Mmh. Mmh. Même si ça sent un peu la chinoise, tu vois. Ça sent un peu le GAG. Elle vous en offre quand même 5. Donc aujourd'hui, je vous en fais gagner une. Et on en fera gagner une tous les dimanches dans lequel on fera un live. Il y a une chose que Veger vous demanderait bien, c'est éventuellement, c'est de vous les follower sur Instagram ou... Sur Facebook, voilà, vous allez sur, euh, voilà Shadow vous a mis dans, dans les commentaires ici. Vous pouvez les follower directement sur Instagram, sur Facebook, ça leur fera plaisir encore une fois et ça les motivera à vous offrir encore plus de cadeaux puisque ils ont plein, plein, plein de batteries, plein de nouveautés, plein de produits comme ça. Ils pourraient nous envoyer pour review et moi je pourrais vous en faire gagner. C'est-à-dire que là vous êtes tranquille pendant euh, 5 dimanches, ça veut dire soit tous les 15 jours, soit dès qu'on atteint les 100 followers. Et voilà, c'est la batterie qui vous fait gagner encore une fois que celui qui gagnera. Il suffira bah, de chuchoter à mon oreille son adresse, adresse, euh, nom, alors nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mais non, pour le transporteur, et la marque vous enverra, enfin t'enverra la batterie au mois de février quand elle sera sortie. L'intérêt, puisque vous allez tous les suivre hein, ardemment. Sur Facebook, sur Twitter, tu vas sur Facebook, sur Instagram, vous allez suivre un peu ça. Puis dès que la batterie sera disponible, soit vous me refaites un mail en disant hey, Je suis le gagnant de la batterie, ça y est, elle est disponible, relance les. Parce que bon, je sais pas qu'ils vont vous oublier, mais bon, après, voilà, tous les 15 jours, on les relancera avec les gagnants et tout. Mais voilà, l'intérêt, essayer de jouer le jeu un petit peu, de les follower un petit peu, c'est pas grand chose. C'est une jolie petite marque en plus, c'est un joli petit produit. J'ai pas encore le prix. Donc euh, malheureusement, comme la batterie sort que au mois de février, je peux pas encore vous donner le prix du cadeau. Mais. D'après mes estimations, c'est au moins 30 ou 40 balles quand même. Hein, parce qu'une petite batterie externe 10 000, euh, voilà, on en trouve à 10-20 balles, c'est la bonne qualité. Mais des chargeurs secteur, 20 mois de Polydévery aussi, là les deux en un, je pense qu'ils pourraient au moins la vendre 40 balles. Voilà. Et puis bah, 40 balles ou gratuit. Euh, moi je pense que tout pas gratuit. Donc, joli petit produit euh, que bah, la marque Veger vous offre aujourd'hui. Voilà. Donc il y en a un aujourd'hui, il y en aura dans 15 jours ou la semaine prochaine, et, etc., etc. Donc encore une fois, follow les ils seront contents sur instagram et sur facebook et je comme je vous dis certainement quand le, les cinq seront offertes ils vont certainement en remettre sur le tapis ça me paraît un peu évident parce que la meuf franchement elle est, je peux dire qu'elle est chaude que, je sais pas mais elle est très sympathique et pour eux c'est du marketing de fou de, de vous offrir beaucoup de produits comme ça et que la marque soit présente à chaque fois pendant tous les lives et tout truc de dingue voilà. bon euh, alors non, non, non, non. Euh, GG, je vous déclare marié. <rire> je ne pas, je... le veux. ne veut ne pas. D'accord, ok. Euh, deux prises PC. Deux prises PD. Non, c'est deux prises PD, monsieur. Euh, power Delivery. <rire> c'est En plus, regardez, elles sont bien, parce qu'elles sont bleues. Donc, ça prouve bien que c'est les 3.0 et qu'elles sont Power Delivery. Euh... J'ai là Oui, elle est sympa. Non, elle est sympa, elle est très bien cette batterie. Moi... Euh... Moi, j'aime bien, voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien le concept parce que c'est toujours quand on part, alors, au début, soit on part et on prend que le câble, mais après pour trouver un, un chargeur ou un plug, surtout en, en USB type C, c'est la misère, même en USB, tu vois, il n'y a pas toujours où ça charge pas souvent. Déjà, à McDonald's, maintenant, il y a des prises et il y a des prises USB, mais leur prise USB, elle ne charge que dalle. Il <rire> y a 5 watts. Il y a 5 watts dans le truc. C'est plus lent que lent, quoi, tu sais. Donc là, au moins, tu plug sur le 220, tu as directement la, la puissance maximum où tu peux recharger ton téléphone avec le câble en plugant dessus et recharger la batterie en même temps. Deux en un, comme le shampoing. Moi aussi j'avais vu l'arrivée sympa, merci. Elle a l'air cool de cette peau. Elle est très, très, très bien. Euh, Je suis extrêmement content de vous l'offrir. Euh, ça y est, ta follow. Merci à Hervé d'avoir follow, de les avoir follow. C'est quoi leur Insta C'est marqué en haut dans les, dans les commentaires, comme ça. Merci pour les diamants de Shadow. Euh, il faut que... Euh... Il faut que je dois aller où pour chuchoter Alors, tu attends que tu sois gagnant et tu cliques sur mon pseudo. Quand je mettrai un commentaire en mettant le gagnant, eh ben, tu me cliques sur mon pseudo et là, tu pourras chuchoter avec moi. Comme moi, tu vois, regarde par exemple, tu dis... Y... Euh... Moi, regarde, je vois ton pseudo, là, sur le chat. Je clique dessus et j'ai ajouté un ami, chuchoter, offrir un abonnement. Parce que vous pouvez offrir des abonnements aux autres et tout, enfin vous pouvez faire plein de trucs, après faites ce que vous voulez, des diamants, des chuchotements, des tipis, je ne vous force à rien moi, le seul truc que je vous demanderais, c'est juste de les follow sur Instagram et sur Facebook, parce que moi ce que j'aimerais bien c'est que demain leur donner le nom du gagnant, alors ils vont dire oui mais on gagne pas avant le mois de février, non, non, non, j ok, mais de leur dire... Euh, regardez, ils vous ont follow. Et elle va me dire, ah ouais, on a regardé, on a une petite pointe dimanche et tout de followers. Donc elle va être trop contente. Et moi je serai contente. Et vous, vous serez content. Et quand vous allez encore gagner plein de trucs, vous serez contente aussi. Voilà, euh, voilà ça c'est bon. Euh, T'as les liens plus haut, donc ça c'est bon. En haut à droite, sur utilisateur, chat, tu cliques sur GLG. Ça c'est bon aussi. Cliquez sur le pseudo GLG dans le chat pour chuchoter J'ai fait, j'ai followé Vega. Merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu, encore une fois. Ils jouent le jeu eux de vous faire des cadeaux, donc euh, jouons le jeu de de gagner des cadeaux. C'est quoi e-Word Où c'est que tu as vu e-Word Non parce que c'est traduit automatiquement, à mon avis, vous avez dû lire des trucs. <rire> trop tôt Trop tôt euh... Fred, euh, Je t'ai chuchoté. Il m'a chuchoté. Oui, mais euh, c'est moi qui voulais chuchoter. Bon, si je vous mettais une petite pub. Ah merde, je peux pas dans deux minutes. <rire> Dommage. Bon ben on continue. Ah je voulais lancer le jeu mais encore deux minutes. c'est nul. Je voulais lancer une pub. Bah je lancerai une pub après. Là on lance le jeu pendant cinq minutes et puis waouh pendant le jeu je peux vous mettre une pub. N'empêche pas. Bon chargeur batterie Vegaire. Si on lance le jeu. Bon c'est pareil. C'est le même mot de passe. C'est-à-dire qu'on lance le jeu et là ça va commencer. Il faudra mettre point d'exclamation guichet majuscule pour taper et elle tire un au sort. Et on, le, on lui pèlera le jour. Non, on ne fait pas ça. Euh, c'est parti Allez, on clique dessus. C'est parti 4 minutes 57. Voilà, c'est pas mal. Oh, et puis, dans, temps, dans deux minutes, je vous mettrai un peu de pub. On fera les pieds. <rire> bah, dis donc bah, Je me suis dit, hé hey, 3 Trois petits cadeaux, trois petites pubs. Moi, ça me paraît... Euh, ça me paraît propre, comme, euh, comme petit deal. Bon, attends, il faut que je joue aussi, attends. Guicou. Ah non, Giku, il faut un U, t'as oublié. Euh... Merde, c'est pas ça. Euh, alors attends. Non, c'est pas ça non plus. Putain, je vais pas y arriver. Putain, je suis. Je, je me moque, mais je suis pas plus doué que vous. na nanana, ça c'est bon. GLG, c'était bon. GLG, il a joué. C'est pas que moi en tant temps... que. Merci à Crypto de me follower aujourd'hui. Bon, Crypto63, euh, tu arrives un peu.. Euh à la bourre, si maintenant que tu me follow, que tu veux participer au jeu, il te suffit de copier point d'exclamation Geekou, et non pas comme Big mais@ mettre c'est point d'exclamation Geekou G-E-E-K-O-U, et tu participeras automatiquement entre giveaway pour pouvoir gagner éventuellement cette batterie. Non, pas cette batterie-là, la même batterie que ça, mais en œuvre, avec la boîte et tout, là, trop bien. Et tu te, souviens, tu te dis bien, si tu en miser 5 à vous faire gagner, ça veut dire dimanche là, dimanche prochain, dimanche après, dimanche et dimanche, dimanche. Donc tu as 5 fois plus de chance et mine de rien, pendant que je suis en train de dire des conneries, vous êtes quand même 38 en ligne. Bon, pas, euh, moins bien que la semaine dernière, quand même, hein, il y a 15 jours. Mais tu as quand même 3 chances sur 38 de gagner un truc, quoi. Alors je vous fais défiler un peu les. Euh... Je peux mettre de la pub ou pas 25 secondes. Pas encore. Pas encore. Euh, je fais défiler les pseudos, ça vous pouvez regarder si votre pseudo est dedans. Donc, moi je défile, je défile, je défile. Bah, il là, Mega Hervé, tout, tout, tout, tout c'est bon. Si, Mega Hervé, il est là, et moi aussi, c'est bon. Après les autres, et Sébastien, bien évidemment, après les autres, et Alex, bien évidemment. Bon, en gros, ça sert. Crypto qui vient d'arriver, bien et Big Fox, ah, qui est enfin arrivé. Plaisir, mon ami. Alors, est-ce que je peux en mettre un peu de pub Allez, je vous mets une petite pub, ça vous fera les pieds. Et moi, ça me fera de l'argent surtout. Bah oui, c'est couille en or Sans le, le slip chauffant, voilà, 57, voilà, comme ça il y a un peu de pub. Ceux qui ne voient pas de la pub, et eh ben je remets le, la page ici, alors une tombola à batterie externe, alors je vous ai mis le lien de la, de la batterie externe et tout comme ça, si vous voulez cliquer dessus éventuellement pour les follow, vous allez en bas de la page, il y a leur lien Facebook et leur lien Instagram. Je vais suivre si vous jouez le jeu, et sinon je leur dirais ils ne vous envoient rien <rire> Vous les suivez pas. Je dis, vous renvoyez leur rien. Ça leur fera les pieds. Non. Euh, donc là, il y a du ticket. C'est bon, je viens de chuchoter. Merci euh, pour ton euh, chuchotage. Je verrai ça tout à l'heure. Non, je crois que je peux aller sur mon téléphone. Ça évite d'ouvrir la page et tout. Euh, twitch. Twitch, twitch, twitch, twitch, twitch, twitch. Je sais pas comment ça marche. Alors, ça c'est ma page. Ok. Ça C'est bon, et dans les messages, succès accompli, donc ça, ça doit pas être ça. Découvert parcourir, message à ah, ça ressemble bien au message. Non, succès accompli, non. Euh... Là, alors euh, chuchotement d'abord, euh... belle et coquine. gmail.com. Et étrange comme pseudo, mais bon, on respecte, on respecte Goldorak. coûte comme quoi, tu caches bien ton jeu de se marrer. C'est pas ça, bien évidemment. Vous croyez quoi? Que je veux dire, ton lui de se marrer parce qu'il dit, mais c'est pas ça. Je te dis, de dire, ah bah dis donc. pas du tout. C'est fini la pub ou pas? Oui, c'est bon. Voilà, le chuchotement est validé. <rire> C'est validé. Bon, je regarde un peu les. Comment vous êtes 28 à avoir participé étonnant, sur que 41 spectateurs, il n'y en a que 28 qui jouent Étonnant, ça. Étonnant. Oui, vous ne participez qu'une fois. Alors après, dans un temps futur, il y aura possibilité de vous faire participer de qu'il y ait deux tickets ou que les abonnés aient plus de tickets que les followers et tout. Mais pour l'instant, voilà. Même Shadow, il voulait faire un jeu pour ceux qui mettent des commentaires. Mais pour l'instant, on fait simple. On fait simple parce qu'on voit qu'il a la, la moitié qui n'y arrive pas. <rire> il y a déjà une vingtaine qui joue pas déjà. Il y a déjà une vingtaine qui joue pas, <rire> pas. Et euh, sur les vingtaines, euh, il y a une dizaine qui ne même pas compris. Voilà. Donc je rappelle, si vous me followez euh, pour participer à notre tombola, là c'est la deuxième, il vous suffit de copier point d'exclamation, 10 coups en majuscule. Et là, bah, forcément, euh, voilà, vous pouvez participer automatiquement. Vous avez vu, c'est même pas moins qui fais, c'est tout, tout automatique. Comme ça, vous euh, pouvez venir être riche, mais vous avez gagné les copains j'aurais bien aimé, mais je sais pas comment faire <rire> bon euh, en mode cuisine euh, jambonneau, bière brune, et sirop d'érable. Mmh, pas mal, pume Samsung S21, ah bah, ça, fait, ça fait deux fois qu'on voit une pume Samsung, pourrais-tu faire un jour une review en direct, genre téléachat trop dur à faire, non non, non, non, bah on verra ça avec les, les sex dolls le mercredi <rire> mercredi ah je pense que là, là je pense ouais, que c'est un bon sujet quand même euh... Et je pense que c'est un bon sujet. <rire> je pense que c'est un bon sujet. Ça va ramener un peu de monde. Mercredi à 16h, donc mercredi à 16h, on fait un live sur les sex-dolls. Et vous allez voir, les images, c'est propre quand même. Et je peux voir les prix, moi je peux voir tout. Ouais, comme ça, il n'y aura pas de secret. Je vais voir le site, je peux voir le PDF qu'ils m'ont envoyé, avec les prix et tout, on ouvrira ça dans les explorateurs, là. Vous verrez combien ça coûte, combien on pourrait les revendre et tout. Euh, les modèles qu'il y a, les tailles, euh, tout. <rire> voilà. et le but, ça sera le premier qui commande m'envoie une photo, hein. <rire> bon, le giveaway, c'est fini. T'as Godot... vu, t'as flippé. Hein. T as... T as flippé parce que le problème, c'est que pendant que j'étais en train de lire, le problème, c'est que pendant que j'étais en train de lire ton email, j'étais en train de chercher ma connerie. Et je l'ai sorti le premier truc qui m'est venu comme ça. Et je me suis dit, ça va le faire marrer, Voilà. Bon, et pour le, le téléachat, ben. Euh... Ouais, on va... on va y arriver. On n'aurait pas <rire> cru ça de Goldo. Ah, mais cache bien son jeu. Ah, sur Twitch, c'est Goldo. Puis, mais. Dans, dans la vie privée, c'est euh, qui y aurait une moustache, hein, attention. Ah, mais c'est ça, Internet. Vivons heureux, vivons cachés. D'ailleurs, son clavier, on est qui on veut. Ou le héros qu'on veut, par exemple. Euh, Giku, donc là, c'est validé. Hein. Ok, ça, c'est bon. Et jaune 9. Donc, vous êtes 30 à avoir participé. Sur 39. Pas mal, c'est bien. Euh, ça, c'est bon. Les tickets. ok. Ça, c'est bon. Je t'ai expliqué sur Line pour avant. Ok, pour avant. Enfin, C'était à moi que tu parles D'accord. ok. Mercredi, mercredi 16h. Euh, tu fais plus de live AliExpress. Alors, concernant les live AliExpress, alors, un, la meuf avec qui je bossais est partie. Deux, j'étais recontacté par celui qui l'a remplacé, forcément. Encore un lit. s'appelle Machin lit. Il m'a recontacté sur Aliexpress en me demandant quels étaient mes tarifs et quelles étaient mes conditions. Et comme je l'aurais dit, euh, mes tarifs, bon, c'est les mêmes qu'avant, Donc avant ça allait bien, donc il n'y a pas de raison, ça change. Par contre, au niveau des produits, je prends rien qui vaut moins de 300 balles. Bah, pour faire simple, je dis, je, prends, oh, oh, moi, bah, je dis, même dans les téléphones, on remarque un, même un Poco, au pire, il me donnerait un Poco F, je ne sais pas combien, là, à 200 balles, je le prendrais. Je dis, soit un smartphone, soit un produit qui vaut 300 balles, puisque on est vite tombé dans l'engrenage des produits Amazon où il fallait tester que des petits produits de merde, quoi. C'est-à-dire que des produits qui valent 5-10 pour un, un panier de produits qui excédait jamais les 50 balles. Alors, c'est sympa de faire un live, parce que moi, il me paye à chaque fois, mais moi, ce que. Après, il faut que j'ai en plus je la relaie sur euh, GLG Review mais d'avoir des produits sympas, alors quand j'ai pu les choisir j'ai pu choisir les micros, j'ai pu choisir les coques j'ai pu choisir les produits Oulanzi et tout j'ai pu dans une gamme de prix comme ça choisir des produits qui me plaisaient mais après le reste, tout ce qu'ils m'ont envoyé c'est vraiment euh, les bas trucs des marques complètement bidons et des produits tu sais genre des petits claviers de couleur machin et tout enfin, après c'était que des produits où bah, il faut que moi je veux kiffer les produits alors, soit c'est cinq produits pas chers mais que je kiffe grave comme les montres Smile et tout et là je me suis dit ah, franchement les montres sont sympas, ils sont pas chers soit après c'est les produits qui n'ont aucune valeur et c'est vraiment le but de faire de la review pour faire de la review parce qu'on fait des vues et qu'on a un peu d'audience mais voilà après euh, les produits n'ont aucune valeur et le, ben voilà, euh, après les produits ne me plaisaient pas voilà après alors, ils m'auraient proposé cinq produits qui me plaisaient bien comme on a vu que les doculonzi ou même les micros, tous les micro Boya et tout il euh, y avait des produits sympas, mais après, voilà, il faut que les produits me plaisent, et tant qu'ils me proposeront pas, soit des produits qui ont de la valeur et qui me plaisent, soit, par contre, j'ai venant confi... ben, ça eu confirmation, j'ai une marque qui envoyé des espèces de mini-PC, là, c'est tout nouveau, là, ils viennent de finir simplement avec du i5 dedans, et euh, des trucs pas mal, Almaicrim ça y est, euh, ils sont prêts, on vous l'envoie Ouh Alléluia Et Synco, la marque qui faisait des micros sans fil que je vous avais testé aussi, euh, ils ont un nouveau modèle de Synco qui est enfin disponible, parce que bah, je pense que tout le monde a des problèmes de pénurie. Ils sont enfin disponibles, la me a envoyé par FedEx, donc je devrais le recevoir mardi ou mercredi, donc vous l'aurez ce dans la, dans la vidéo de samedi où je vous présente tous les produits. Mais ça y est, les stocks commencent un peu à bouger, les marques commencent à avoir les produits, donc tous ceux qui, qui m'avaient promis des produits, mais qu'on les a pas vus à et eh ben commencent à sortir les doigts du... Du sur le tutu, chapeau pointu. Euh, tombola R secdol. <rire> C'est ça. ça. Non mais euh... Non, bon, on va faire une tombola parce que je ne suis pas vous faire gagner, 300 dollars. sur qui vous en offre une. Mais euh... Mais voilà, après, c'était intéressant de dire. On voulait. Faudrait je trouvais un titre, un truc un peu.. Euh... Euh... Euh... Il voulait que je vous vende une sex doll euh, ou choisissez la sex doll qui vous plaît le plus. Moi bon, je trouve un truc un peu pitaclic en disant que c'était pas trop dans le genre qu'il voulait que je vous propose que je les propose en review ou à la vente. Mais <rire> voilà, euh, je suis pas vraiment curieux. C'est pour la sienne, d'accord. Euh, tu, tu nous fais trop marre et eh ben écoute avec plaisir, mon pote. Hein. you talking to. <rire> Les mini pc j'ai aussi à devoir. Ouais c'est ça, moi je suis assez intéressant. C'est vraiment les nouveaux. Quand j'ai vu ça, c'est c'est pas du Chui machin avec du Intel, euh, tu sais, genre euh, <rire> Intel qui rame avec le, le 4500 des choses comme ça. Tu vois, c'est vraiment nouveau avec du i5 et tout. Ça, ça a l'air pas mal, c'est vraiment une nouvelle génération et tout. Et, euh, et comme c'est. Alors, je sais pas, pas si c'est un projet Indiegogo ou s'ils le vendent directement, mais pas mal. Et ah oh oui, j'ai une marque là qui.. Euh, la meuf qui travaillait chez Ookitel. Il est parti évidemment elle travaille maintenant pour une marque qui fabrique qui fait des projets indigogo sur des haut-parleurs haut de gamme. Ils ont un petit haut-parleur en forme de cône, mais vraiment en forme de cône, c'est rond comme ça avec le Twitter en haut, le grave médium. 500 dollars le projet indigogo et elle va me l'envoyer. Alors ben, ça sera évident, parce que là, gratuit en échange d'une review parce que le produit me fait un peu kiffer quand même et euh, ils ont pas trop de thunes, Mais voilà, ça va être un projet indigogo donc on l'aura en premier en même temps que leur son indigogo. Un petit haut-parleur haut de gamme et tout, j'ai attention. Hein. Ai dit, moi je veux bien 500 balles, c'est trop bien, mais si le truc ça sent de merde, je vous le dirai. Hein ça me dit, oh, d'après vous, combien ça vaut dis, bah, si c'est de la merde, ça vaut 100 balles, si c'est bien, ça peut valoir jusqu'à 500 ou 1000 balles quoi. Euh, ça, Toujours dépend de ce qu'ils ont mis dedans quoi. donc pareil, c'est confirmé va me l'envoyer, ça fait plaisir par contre, un, un live sur les idoles pas sûr, pas sûr que Twitch appréciera non, mais après, euh, vous allez voir qu'elles les, elles sont pas trop... Euh, elles sont habillées, hein, les meufs, hein, dans, les, euh, dans les photos et tout. juste qu'on voit que... En fait, les, les photos qu'ils ont dans le catalogue, c'est plutôt des photos cartoon. C'est plutôt des, des meufs en petite lingerie. On voit pas leur, euh, leur partie intime. Hein, on ne voit pas comment ça fonctionne. On voit, on, on voit pas les, les, les mystères et les secrets. Voilà. Euh, on ne s'ennuie pas avec GLG. Merci beaucoup. Une enceinte euh, de la marque... <rire> ok, Rolls euh, Tu pourrais nous montrer les objets de déclaration, Genre lobe de lévitation magnétique pour varier Mais, mais comment sont les dolls <rire> ouais, je, sens, ouais, je sens que Oui on ne met pas sex dolls, on met dolls euh, Ils m'ont proposé de vous vendre des dolls Ouais, ouais, des dolls directement depuis la Chine. Euh, un revendeur, un, un grossiste m'a proposé de vous, de revendre des dolls. Euh, voilà, c'est un truc un peu comme ça. Comme ça, on met pas sec dolls, on met juste dolls dans le titre. Et puis après, vous verrez dans les photos. Et s'il y en a, je les flouterai, mais euh, en théorie. Bon, si on tirait le gagnant. Allez, vous l'attendez. Bon, euh, donc ça passe. Voilà, c'est ça. Ouais, non, euh, non, non. Attends, quand même, je suis pas non plus fou euh, de. Hein? montrer qui t'a montré Minichon montrer les miens hein. bon euh, allez tirons le gagnant le gagnant est Ça marche pas ah. <rire> c'est moi qui ai gagné <rire> désolé j'ai pas joué pour gagner hein. j'ai pas joué pour gagner bon euh, on va la remettre en jeu vous je... Je la remets en jeu je suis désolé bon on la remet en jeu j'ai beaucoup parlé là on met en jeu et on fait le tirage au sort J <rire> <rire> <C 'est>... <rire> euh... <rire> je vous remets, je vous remets, la batterie, je vous remets la batterie en jeu. Non, non, j'offre à personne. Je la remets en jeu <rire> et je joue pas. Genre, mais non, je peux pas gagner deux fois. Allez, on remet en jeu. Vous mettez point d'exclamation. ni coup, je rejoue. Je rejoue. Normalement, je pense pas que le logiciel puisse vous faire gagner de deux coups de euh, Guy coup. Merde, non, bah, Guy coup avec un U. on, je, on remet, allez, genre, on la remet en jeu. Je rejoue. Normalement, je pense pas qu'on puisse gagner deux fois. <rire> le mec, y a pas. Il nous fait patienter pendant une heure et demie, et puis à la fin, quatre euh, minutes pour la pub. Ouais, il en reste encore reste un peu de temps. Bon, allez. J'suis désolé. Hein. Après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Après, Jean-Pierre, hey, la garde pour moi. Non, non. non je l'ai déjà, moi. <rire> je l'ai déjà. Je suis pas dans le mois de février, je l'ai déjà. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe. Et alors, pour répondre aux dernières questions que j'ai vues, non, la, la doll ce n'est pas Bluetooth ni rien. C'est vraiment euh, passive, quoi. Dans tous les sens du terme, et flexible et souple, voilà, c'est passive et souple apparemment elle est... Mais c'est tu sais, un beau bébé, je crois. J'ai regardé les poids et tout, c'est c'est euh... enfin, un beau morceau, quoi. C'est plus lourd qu'une vraie, apparemment, parce que une petite, une petite grignette comme ça, ça fait 40 kg. Après, je sais pas comment elle fait le truc, mais tu sais, c'est pas c'est vraiment du, du beau matos. Elle est, elle est bien équipée. En plus, vous allez voir. Mais, Après, après, bon, je euh, vous allez voir, bon, on verra ça mercredi dans le live. Mais euh, on voit que les photos, c'est les photos, à mon avis, de mangas, qu'ils ont repris, toi un peu... Euh, Je suis pas sûr que... la Enfin, peut-être qu'ils se sont inspirés des photos qu'ils ont trouvées sur Internet, des mangas, des choses comme ça, mais il y a forte chance que quand elle arrive, c'est euh, <rire> non, c'est Michel avec des cheveux longs Non, mais c'est vrai qu'elle ce ne sera pas aussi euh, pulpeuse, voluptueuse que les photos qu'on voit de des modèles à choisir, quoi. Après... Euh, on sait pas. Le premier qui commande me dira. Ah, euh, on verra. Je sais. <rire> c'est le vous bon, forgé ça mercredi. Non, je vous donnerai le nom du site. Vous allez voir, ils ont un site, euh, ils ont un site web. Vous direz vous faites fait votre vie. Si vous les achetez, les revendre, Vous lancez dans le business, en commandez pour vous. Vous faites votre vie. Après, moi, je fais juste un live mercredi parce que parce que ça va être drôle. T'as vu ça Mais moi, le modo, je gagne jamais. Alors que je. Ben ah ouais, mais c'est tout. C'est moi qui ai gagné. C'est bien. Il C'est est bien, bien que le truc, il est quand même un peu. Euh... Merci à BZH pour les diamants. Ça fait plaisir. Euh.. Nous vaut bien le truc avec <rire> Ça donne envie hein Ah mais je pense que après je mettrai Ouais, on mettra là le live, le live mercredi, risque des. On mettra, on mettra sur JT Geek. Et certainement, après, on la repostera le lendemain sur GLG Vidéo et tout. Je pense que voilà, la vidéo va marcher un peu. Ce qui pourrait ferait aussi, pas J'ai vu ça parce que j'ai regardé le, euh, le live de euh, la Team Canette. <rire> de Manuel celui qui m'a followé samedi qui m'a retweeté la vidéo a fait 800 vues quand même hein, de de samedi donc il m'a à la fin il a dit voilà je vais, euh, aller voir Belgé il a que 26 viewers et donc du coup pas mal de sa communauté sont venus et on a fait un pic de 100 on avait été 160 en ligne je crois et euh, et, euh, et euh, la vidéo a pris 800 vues enfin voilà c'était quand même pas mal mais voilà, il faut il faut attirer un peu de monde avec des sujets un peu le mercredi, voilà, le mercredi c'est les sujets un peu clash, on a la, la vidéo a bien marché avec euh, ces youtubeurs qui arnaquent les marques qui est disponible en replay si vous ne l'avez pas vu sur Twitch, elle est disponible en replay sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle GLG vidéo, un hein, GLG et vidéo, normal. Et euh, le samedi, on fera les produits, comme ça vous pourrez me poser des questions sur les reviews qu'on a fait la semaine s'il y a des trucs que vous voulez plus d'explications, et les produits que j'ai reçus dans la semaine. Et, et comme ça, bah voilà, le mercredi, on a, on a des titres bien.. Il faut click un peu, tu vois, ou Dolls to click comme tu veux. Euh, Greg <rire> c'est Monsieur robot. Oui, bah, c'est pas ma faute, hein. Vivement mercredi. <rire> c'est parce que tu, tu te chues. Tu te, tu te chues. 147 Non, non, 160. J'ai dans les stats. J'ai dans les stats. C'était, on a fait un pic à 160. C'est marqué dans les stats. pic 160. Le pic spectateur. Euh... Attends, je peux te faire voir là. Si je prends le live analyse date de la chaîne, euh... Euh... je sais pas que j'ai vu. Euh... C'est combien je gagne donc je gagne 50 balles. Hein. Si vous voulez savoir euh... abonnement, euh... nouveau abonnement. Je sais pas que j'ai vu ça. fois il y a un pic. On a fait 100. Je sais plus où. Détail. Je pensais que j'ai vu ça. Je ne plus. Je ne plus. Je ne me plus. J'ai vu un truc qui avait marqué 100... 160. Il y a un endroit dans mes stats là, j'ai vu. Euh... attends en moyenne. 51. Alors c'est la moyenne. Euh... Et où est-ce que j'ai vu euh... Twitch, euh, chaîne, direct. Bon, il y a un endroit où... je. c'est voilà, marqué, il y avait marqué 160. Pic euh, de, de vue, 160. Bon, combien il reste 10 secondes. Et de la pub, combien de temps il reste pour de la pub ah, Ouais, merci pour le... Merci pour le Tipeee qui vient de tomber. Euh, alors, attends. Un rapport entre la boîte qui veut faire vendre des dolls et le raid de Manuel Ch Je me demande Mais en plus, c'était euh, samedi, j'ai fait une blague où euh, je disais, ouais, c'est un problème de karma. Et je disais, pas un problème de karma-soutra. C'était une petite blague qui était arrivée comme ça. Et, et quasiment à ce moment-là, après, je dis, bon, à ce moment, on va mettre de la pub. On met de la pub et juste là, il me raide. Oh oui, il me raide. Pas un acteur porno. Non, mais voilà. Et, euh, et là, explosion. On a vu plein d'abonnés, de, de followers. La fête. Bon, allez, on rejoue le gagnant. <rire> oh putain, mais c'est incroyable. J'ai encore gagné Oh putain, c'est nul. Bon, je joue pas. Ce coup-là, je joue pas. Je suis désolé. Hein. Je pas pourquoi. <rire> bon, batterie gars voilà. Je la relance, bon, on la relance. Putain, un bon. euh, Vous demanderez à Shadow pourquoi ça marche pas, le truc. <rire> je vous mets une petite pub, ça vous fera les pieds. Putain, mais, euh, mais ça te dirait durer une heure, hein. Vas-y, euh, le... je me lancerai, eh, on va peut-être me dire une heure, ça va encore durer euh, une heure et demie, là, cette histoire. <rire> Point d'exclamation, guicour en majuscule, c'est parti Bah je rejoue quand même. Non, mais je ne rejoue plus. C'est dingue ça de gagner deux fois. Comment t'expliques ça, Shadow Parce que euh, je dis, après, les mecs, ils vont croire que je triche, même pas. Je sais même pas qu'on peut tricher ou euh, non. Parce que on peut faire une distinction entre les mecs qui follow et les mecs qui s'abonnent. Après, il y a possibilité que ceux qui s'abonnent euh, de racheter des tickets en plus, toi, avec leur argent, mais pas plus, quoi. Euh. On peut gagner plusieurs fois. Bah, je... Ah mais j'ai de la chance en ce moment. Je vais aller m'acheter un... un gratto gratte après. Non, non il est 22h. Chez moi il est, <rire> est 23h. Un gratto gratte c'est un... Un... un gratto gratte quoi. Es un DD. Je suis DD. Euh... Ah, bon. Alors là ça joue, ça joue bien. Heureusement que j'ai mis que cinq minutes. Imaginez si à chaque fois on mettait des giveaways 30 minutes. Oh, ça serait fou. Ah, alors, à raison de 3 jets des parlots, on devrait terminer 10 <rire> Ah, mais j'arrête de jouer. Non, mais j'arrête de jouer. Après, c'est euh, peut-être il y, peut y a un bug dans la matrice où ils disent Ouais, euh, il. Mais euh... non, non, mais j'ai jamais gagné. J'ai joué à tous les jeux avant, j'ai jamais gagné. Je ne vois pas pourquoi je gagne deux fois d'affilée là. Aïe, aïe, aïe, aïe. Un quai d'histoire, un est d'histoire, hein les enfants. Putain, on ne va pas y arriver. C'est con ce jeu. Euh, 27, allez, bah ben comme ça, ça laisse un peu de chance à ceux qui avaient oublié de participer, quoi. Voilà. Euh, une tombola, une batterie externe, avec alors ça, c'est bon, c'est streamlab et tout, c'est dingue. Hein. Euh... Merci, ah, vous, êtes... Non, vous êtes bien, de nombreux participer là, ça avant que ça, et Goldorak, et Goldorak, si tu gagnes, tu le remets, tu, tu, tu, tu prends pas, ou alors tu choisis soit le bon d'achat, soit la batterie, un hein, pour euh, par équité. Comme c'est le truc qui est à partir en couille, là. Après, tu me dis, au pire, tu me dis, oh je peux pas faire la batterie le bon d'achat. On remet le bon d'achat en jeu. Il peut le faire. On n'en sortira jamais. <rire> Et la caméra Non, bah après, on fait la caméra, après. Pire. Euh, tu n'avais pas une Jeanne vu ta chance au tirage bah je vais m'y mettre. Mmh. Écoute, soit c'est une Jeanne, soit c'est une Dolce. Comme c'est parti, là, j'ai plus de chance d'avoir une Dolce qu'une Jeanne. Ou alors, j'ai une Dolce que j'appellerais Jeanne. Ça serait rigolo. Je la mettrais là, là, avec moi. Je dis voilà, là. Je t'en pense quoi Et Je, je mettrai un doigt dans le hut, puis ça lui fera bouger la bouche comme ça, tu sais, comme, un... comme une marionnette. Oh, oh oui, je suis là Oh oui Oh, fait gagner euh, une caméra IP Voilà. Non, fais pas ça, non Cette blague sera coupée au montage. On n'a pas le droit de... <rire> Euh... <rire> Je veux la batterie la... tu veux la tu Préfères la batterie ou le coupon, euh, Goldorak euh... Désactive le mot de triche <rire> <rire> le mode croc, le mode croc du jour. Attends déjà, la semaine dernière, elle est à 15 jours, on avait déjà du mal à le régler, alors t'imagines. Ah oui, une assistante, enfin. Oui, c'est vrai, c'est ça. J'imagine, oh, mais comme une marionnette, tu sais. ça se trouve il y a un endroit, peut-être peut qu'il y a une zone érogène sur cette dolce. Imaginons, il y a une zone érogène qui lui fait oh. bouger les lèvres. Merci. <rire> Merci à YouTube de me follower si tu viens d'arriver. On est en train de faire un giveaway pour faire gagner une batterie externe avec euh, un power. Il te suffit juste avant la minute qui te reste de copier point d'exclamation guikou en majuscule comme tout le monde et tu participeras automatiquement à notre giveaway. Voilà. Si tu gagnes ton nom ton adresse, et c'est la marque qui t'enverra directement cette jolie batterie externe avec euh, deux prises USB, prise USB Type C et que tu peux plugger directement sur ton mur et quand tu enlèves la dragonne c'est pas une dragonne c'est un câble USB Type C putain mais tr c'est trop bien l'idée <rire> la, la seule innovation de 2022 c'est nous qui l'avons euh, alors euh, moi je veux la dolce sinon <rire> ah, tu veux la dolce ou tu veux pas la dolce euh, Chuck Norris euh, même sans jouer, il gagne oui, il a peur, dans le chat elle va te priver de schéma ah, il ne vous reste plus que 30 secondes à ceux qui viennent d'arriver qui n'ont pas encore participé, vous avez point d'exclamation GIKOU en majuscule et vous participez au giveaway, on va le faire là parce que, alors je vous cache pas que j'ai participé aux deux dernières et j'ai gagné, donc j'ai remis en jeu parce que je suis quand même sympa, moi j'ai déjà à la batterie donc je n'ai pas non plus gratté comme ça mais je ne sais, sais pas pourquoi ça a buglé comme ça mais voilà est-ce que je peux remettre de la pub un peu ou pas Pas encore, 4 minutes. Ah mais je mets mais une... Et à chaque fois que je fais gagner un truc, je vais... Mets... Allez, on fait le gagnant parce que là, ça a beaucoup trop duré, vos conneries, là. Et là, je gagne encore Bon, allez, c'est... T'imagines, c'est encore GLG. T'imagines, tu rejoues, il y a marqué... GLG le mec, il a pas joué. Il y a, a un bug, il y a un bug. Bon, notre gagnant... C'est six euh, shoot. Ok, ok. Donc euh... <rire> six shoot à gagné Hop. La batterie. Batterie. Voilà. Donc là, je mets un commentaire. Par exemple, tu as juste à cliquer sur mon pseudo, tu peux mettre chuchoter. Tu m'envoies ton nom, prénom, adresse, numéro de téléphone dans le chuchotement, par exemple. Et j'enverrai à la marque que tu es notre gagnant. Attention, la batterie n'est pas disponible avant le mois de février, donc ne t'inquiète pas. Ce que tu pourrais faire en attendant, c'est les suivre sur Facebook et sur Instagram. Comme ça, tu peux les suivre. Et dès que la batterie allait annoncer comme officielle, au pire, tu me rechuchotes en disant ça y est GLG, elle est enfin officielle Et dans ce cas, je les relancerai moi avec les gagnants qui sont. Euh, bah, toi et les gagnants qui sont en cours. Et dans ce cas, eh ben euh, ils te l'enverront eux directement. Si jamais la batterie t'en veux pas, tu te dis non mais la batterie, je m'en bats les couilles, ta batterie de merde. T'as le droit. Tu mets un commentaire en disant non merci j'en veux pas on la remet en jeu. Qui est drôle et pas drôle. <rire> c'est drôle <rire> parce que voilà <rire> quand même trop... on fait gagner. est-ce enfin, qui est pas drôle c'est qu'on va repartir encore pour une petite euh, une petite euh, une petite giclée. On dirait notre acteur euh, préféré. Dirait la team Canette. Bon euh... alors Sixsoft six, merci GG. Donc c'est bon, tu veux la batterie Mets-nous un commentaire si tu dis oui je veux la batterie. Non, je la, je la remets en jeu. Tu la remets en jeu, tu ne la gagneras pas. D'accord. Mais comme il y en aura 5 à l'idée des batteries, tu auras peut-être une chance la fois d'après. Moi je dis ça. j'ai suis jeté à sa place. Bien, <rire> ça marche pas. Mais non Mais non, ça marche pas. Alors, je mets.. Euh... Oui, je veux la le... batterie. shot. Alors. Tick. Shot. Je note les commentaires parce que sinon BZH va venir et Fred vont me dire qu'ils ont gagné alors qu'ils n'avaient rien gagné. Batterie Voilà, batterie Batterie. Elle est trop, elle est trop top, cette batterie. Euh, non, c'est ça bah, dois, Il y en a cinq à gagner. Donc n'oubliez pas de les follower sur Instagram ou sur Facebook. Et comme ça, ils seront contents de voir qu'il y a eu une petite pic de followers hier, pas aujourd'hui. Bon, donc là, ils auront bien ça demain. Et quand on aura... Écumer les cinq batteries, à mon avis, on pourra encore gratter des trucs incroyables. Bon, alors revenons-en à nos moutons. Prochaine pub dans une minute 28. Bon, le dernier giveaway. Caméra IMU. Caméra sécurité 2,5K IP Wi-Fi. Alors nous, on avait testé la IMU Ranger SE il n'y a pas longtemps. D'en faire cette caméra. Très bonne qualité, mode tracking que je suis dans la maison et tout. Vraiment un produit très sympa. En plus, vous remarquerez que sur Amazon, le premier prix... Euh, ah il y a une carte de Claude. Ah oh oui, donc là ça doit être sans la carte de Claude. Non, Claude n'a rien à voir dans l'histoire. Euh, la même la carte MP en HD, elle fait quand même 40 balles quoi. Voilà, donc 40 balles, petite caméra IP Wi-Fi, détection humain, suivi intelligent, sirène. Donc comme ça s'il y a quelqu'un qui passe, tu peux mettre un détection de mouvement, la sirène, détection automatique, le suivi, tu peux l'activer ou pas l'activer, compatible Alexa et tout ça pour surveiller les bébés, les animaux. Et les chameaux. Non, ben les chameaux, en théorie, la tracking et tout, en théorie, on est quand même plutôt tranquille. La caméra est quand même plutôt sympa parce qu'elle fait partie de cette gamme euh, Imou Ranger. Euh, moi, l'autre, j'en étais plutôt content. Euh, J'ai fait une bonne review. Elle a cartonné l'autre. Elle était en promo à 32 euros, je crois, sur Aliexpress. Au moins 15 ou 20 qui sont partis dans les, dans les 48 heures parce qu'on avait un bon code promo et que la caméra fonctionnait super bien. Euh, moi j'aime beaucoup. Imo Ranger 2C, donc 4 millions de pixels. Wi-Fi, nanana, donc 4 millions de pixels ultra, ok. Vision nocturne. Ça, on l'a vu Alors, en nocturne, ça fait en noir et blanc, mais dans la vision 360, donc elle est motorisée en hauteur et en rotation. Détection humain, suivi intelligent, détection sonore, c'est-à-dire s'il y a un bruit, un bébé qui pleure ou un chat qui miaule, tu vas avoir une détection. Et comme il y a le mot Toki Walkie, tu peux lui dire, mais non, mon petit bébé, arrête de me casser les couilles, je suis en train de regarder la télé. Voilà, et là il vous entend, ça arrange rien, mais bon, voilà. Euh, Wi-Fi 2,4 4 et eh bien. Mode confidentiel, encore une fois pour la fermer. Et audio bidirectionnel. Il n'y a pas de sujet dans le... La... Non, c'est juste tout fait gagner des cadeaux. Trois cadeaux à gagner, pas de sujet. Euh, freestyle. Il moule mou le blé. Mou... Ah, juste en freestyle, euh, on est bien. Euh, Essaye de choper des figurines manga. C'est super cadeau. Ouais, ça dépend pas de moi. Hein. Je dire, moi, je suis en deal avec les marques high-tech. Euh, pour l'instant, euh, voilà. quoi. Donc, caméra. Donc là, la vision infrarouge. Le bidirectionnel pour parler avec le chien. Regarde. Tu as la blague Meuble, dit, moi, je parlais avec mon chien. Pas d'amis. Je parlerai avec Jeanne en Madolce. Ma avec ma dolls, Je mettrai un téléphone euh, hop, dans le web et ça sortira par la bouche. On pourra discuter ensemble. Donc, la caméra, elle est comme ça. Et c'est donc la caméra que vous offre la marque Imou ce soir. Encore une fois. Ça marche toujours pareil. On lance le giveaway ici. Il vous suffira de copier dans le chat, point d'exclamation, Miku. G -E, e K O U et à la fin il y en a un d'entre vous qui sera tiré au sort et qui gagnera cette magnifique caméra IP qui vous sera envoyée directement par la marque Imou et je suis convaincu que Imou euh, on pourrait arriver à, à gratter d'autres d'autres cadeaux comme ça de, de vous à moi je regarde un peu il y a quoi comme qu commentaire. les top cette batterie Félicitations. à euh, coup cette petite caméra pour fumer ma future. Ben ouais, pour voir si elle bouge pas en slow en time lapse en time lapse et si je vois qu'elle bouge c'est qu'il y a un problème les vivantes <rire> comme dans les comme dans les, euh, les jouets de euh, du grand jd tu vois tu peut-être qu'elle bouge et tout pendant que tu pas là il n'y a pas de sujet dans le live aujourd'hui non aujourd'hui c'est juste freestyle on lit les commentaires et je vous fais gagner des cadeaux c'est bien le dimanche non, en même temps derrière a... il, il y en a combien rigolé <rire> surtout les gagnants euh... Et ça C'est bon, Ok, ben, j'ai eu tous les commentaires. Désolé, j'étais en train d'admirer ma nouvelle télé. Eh <rire> bien, écoute, sous Dim, euh, tu arrives juste à la fin du jeu. Tu as joué sous Dim ou pas, pas Encore Point d'exclamation, Guicou Tu pas joué. Je regarde. Non, tu pas joué. Alors, si tu veux partager, euh, participer sous le dimmer, tu mets point d'exclamation Guicou en majuscule, comme tout le monde. et Tu passeras par notre giveaway. Et éventuellement, tu pourras gagner la caméra. Je vous rappelle, ceux qui aiment la caméra. Je mets son nom et là il clique sur mon pseudo, il m'est chuchoté. S'il veut pas la caméra, il me dit je veux pas la caméra, on la remet en jeu. Au cas où, ça m'étonnerait. Enfin bon voilà. Euh... C'est dire le café, la Dolce ou, ou la caméra il Faut être précis, il faut être précis. Je, je passe du coq à l'âne en sautant la Dolce, donc euh, il faut euh, que un, hein il faut que voilà. Oh, ça va être chaud mercredi, hein. Ça va être chaud. Le, mercredi, le live de mercredi va être chaud. Euh... Giku, hein Goldorak, il a joué, euh... il gagnera pas. Après, si tu gagnes, tu choisiras soit le chèque cadeau, non, soit ah non t'as gagné, <rire> as gagné quoi euh... Non Goldorak, non tu t'as rien gagné toi, <rire> t'es Goldorak. Je, me... Je confonds les pseudos. Bigfoot, Biga, Gikou, Giku, ok donc ça c'est bon, les tickets sont validés, ok, ok non c'est bien, c'est bien, ça joue, euh... ça joue, ça joue bien. Ah Soulemeur il a joué donc ça c'est bon, ah, on est bien, c'est bon, on peut, on peut terminer. <rire> Alors ça c'est bon, oh, ça joue, hein ça joue bien, ça joue pas trop en défense, ça, ça joue en attaque, hein un petit peu là, oula, là, ouais, merci de m'avoir prévenu. Ah ben voilà, tu vois, écoute, 44 en ligne, on était à 48 il y a 15 jours, hein on, a, on aurait pu... Tant euh, que l'autre se transforme au en Chucky. Ben écoute, ah, j'ai commencé un film ultra bidon euh, hier, je crois, que ça plaît. Sur Netflix, ça plaît... Mother aïe oh, oh, Dès le début, j'ai dit, voilà, comme les Androids sont en fait des humains qui... Ben, ils ont pris des acteurs qui font les robots et qui tuent tout le monde. Je voilà, oh ça sent le truc, il n'y a pas de budget. Et alors, après, ça part en couille dans la forêt avec deux abrutis, là, qu'on qu va suivre pendant une demi-heure, après, je dis voilà, c'est con comme ses pieds, ça, mais voilà. Ça m'a ça fait penser à la Dolce. C'est quel, quel de le dire. Est-ce que je peux vous mettre une pub Allez On fera les pieds. Comme ça, on fera une petite pause, surtout. Hein. En plus de les pieds. Ok, ok. ça joue, hein. Putain, ça joue. Et un concept cuisine. Euh, alors, j'ai eu. Euh... En parlant de concept cuisine, j'ai eu des demandes pour de l'électroménager. Notamment la dernière, elle avait. C'est une, euh, une meuf qui c'est du marketing pour les, les aspirateurs et tout. Elle me proposé une friteuse, mais sans huile. C'est une espèce de friteuse comme ça, où tu mets tes.. Euh... T'achètes les trucs congelés, tu les mets dedans, ça les décongèle, ça les cuit, mais à il n'y a pas d'huile. Jamais eu... j'ai dit. J ai... Non, je, je, je vois pas comment, je vois, je vois pas le délire, toi. Je vois pas le délire de faire des frites, machin et tout. Déjà parce que je suis une grosse feignasse. Merci à BDDH pour les diamants. Déjà parce que je suis une grosse feignasse, mais je dis, ouais, une friteuse sans huile, machin et tout. Je suis pas trop chaud, tu toi. J'étais pas trop chaud. Pendant, j'aurais pu prendre du pognon, hein Comme à tout, hein. Tu sais, elles sont prêtes à payer les meufs. Personne ne veut le faire. Personne ne personne veut le faire. <rire> On trouve un qui veut le faire. C'était pour moi, quoi. Mais toi, j'étais pas trop chaud, et tout. Il y aurait peut-être, il y aurait peut-être. Après. Je pense qu'il faudra vraiment voir aussi comment les lives se démocratisent, tu vois. Le mercredi, on fait un live un peu, un peu déconne sur un sujet. Donc là, mercredi prochain, ça sera sur les dolls. Bah, il y a un fabricant de dolls en Chine qui voulait que j'en, que j'en revende, machin. Bon, on expliquerait ça mercredi. Euh, le samedi, bah, les reviews, on fait, en parle des reviews de la semaine, éventuellement des produits que j'ai reçus. Et un dimanche sur deux, je fais les cadeaux. Et là, je réponds à tous vos commentaires et vos suggestions, bien évidemment. Euh... TV, ok c'est bon La femme est l'objet de la cuisine le plus cher <rire> pour un <l> entretien <rire> Surtout à Poliché. Euh Oh les jeux de mots effectivement je sens qu'on va me qu dire rire mercredi Je sens aussi que mercredi on va on risque de racoler un peu plus de monde Je vais te faire une bonne vignette euh... La clic là, comme on les aime <rire> voilà, ça devrait marcher euh, si, le chèque cadeau ah oui mais c'était euh... oui, Goldorak, quoi. Goldorak est une chèque cadeau et, voilà. et euh, SIG shot le... Le, la batterie et la caméra, attends, je lis un peu les commentaires. Mother Android est dans mon watch. Bah, laisse tomber. Hein. Tu vas te, il n'y a pas de truc. C'est après, c'est une espèce de chasse dans la forêt avec deux jeunes qui sont complètement cons comme leurs pieds. Tu vois, comme ça, oh, mais enceinte. oh mon dieu, c'était horrible. Euh... <rire> c'était horrible dans la forêt de Dana. Dans la forêt voilà, de Dana. Voilà. Bon, euh... exactement. Voilà. La prononciation de mon pseudo, c'est headshot. Seine shot. Oh la classe. Ah bah si tu veux. Mais je continuerai à dire. Non. Ok, shot. Mais j'arrêterai de le dire. Voilà. Hum, ok, c'est bon. Je vais enlever. Alors si c'est nul. Non, tu peux l'enlever. C'est vraiment bidon. C'est vraiment bidon. Dès le début, quand les androïdes se rebellent, déjà tu te dis, waouh Ah on en est là déjà Ah oui, ça va être nul comme ça Il n'y a pas de. Il y a pas trop d'effets spéciaux comme ça. C'est juste ils ont mis des humains. Non, quoi Mais c'est des robots. Donc ah, tu te dis déjà, tu dis, Ça part mal. <rire> Euh, pub chelou de Toyota. Ah, pub chelou de Toyota, c'est pub quand même. Hein. Toyota. Oh, EasyFlex. Euh, ouais, pourri la pub. Oh, bah écoute, moi, personne l'a vu. Euh, J'ai le nouveau Pierre Belmar. 2.0. Oh, ça fait longtemps que euh, je revendique ce tien. Tu as tort pour la friteuse. J'en ai une, c'est cool. Ouais, mais je me vois. Mais oui, mais c'est pas que ça soit new ou pas. C'est que je me vois pas, moi, faire une review. Je me vois pas aller acheter des frites, mettre le truc dedans pour faire et faire des frites. Et voilà, quoi, on n'en est pas là. <rire> Alors que une doge et des bananes, il y a moyen de faire plein de trucs, tu vois, tout de suite. Ça ouvre énormément de possibilités, tu vois. De jeux, de cuisine. <rire> Pareil. Bon, on revient à un truc. Vous ne pouvez plus parce que oh, ça, ça c'est fini. J'ai, euh, ça prie de chaud. Euh, mercredi, il y aura du, il y Mercredi, il y aura du tard. Pareil. Euh, plus 500 villes ce bon ce que tu as craigué, j'espère, ouais ouais. Euh, ça, ça parle d'huile pour fruiteux. <rire> on se demande, on se demande, on se demande. Bonjour, ok, Emma tu T'as gagné quelque chose <rire> Pas encore. Euh... Ok. Bon bah c'est bon. Bon, allez, on fait le tirage au sein de la caméra, puisque ces bêtises ont assez doré. T'as gagné quelque chose Le droit de jouer Là, on verra. On verra. Peut-être que là, euh, pour la, la caméra. Notre gagnant, c'était Goldorak. Après, c'est shot, pay shot, c'est c'est c'est rot, c'est rot. On va t'appeler c'est rot. <rire> en fera avec notre live dolls de mercredi. Mais c'est vrai qu'il y aurait moyen avec une dolce. Couche, je me dis putain, on faire là avec la dolce. Oh, incroyable. Bon, si on tirait le gagnant, notre dernier gagnant de la soirée. Putain, ça a duré longtemps aujourd'hui. Hein <rire> Goldorak 0,8. Bon, bah écoute, Goldorak, euh, c'est nul. Alors Goldorak, il va te falloir choisir. Toi, tu gardes. Soit tu gardes le bon d'achat de 10 balles, soit euh, tu prends la caméra, tu nous dis, et en fonction de ce que tu gardes pas, on remet l'autre en jeu. Alors, caméra, c'est nul leur truc. Après, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Au point, leur truc. hein. Alors que normalement, ils auraient dû pas pouvoir gagner. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Goldorak Lequel tu veux Soit tu remets le jeu, soit tu remets en jeu. <rire> tirons, tirons dessus et tu te en jeu la goldorak c'est où le bon d'achat ou la caméra donc toi tu mets la caméra et euh, dans ce cas je te la valide je veux bien la caméra, d'accord donc on remet en... ok donc ça c'est goldorak c'est suspect. <rire> suspect donc alors on termine là donc je remets le bon d'achat en jeu puisqu'il a déjà gagné ok, je vous remets le bon d'achat en jeu et puis ben là, vous pouvez re... Alors c'est bien pour ceux qui arrivent à la fin, qui avaient loupé le bon d'achat. Je vous rappelle, il y a un bon d'achat 10 euros Amazon à gagner. Par exemple, offert gracieusement par moi et par Amazon, bien évidemment. Je le remets en jeu ici. On reprend le giveaway. Vous mettez point d'exclamation Geekou. On attend les 5 minutes. tire le gagnant. En espérant que ce ne soit pas encore euh, ses shots. Sinon hein c'est nul. Et dans ce cas, euh, ben encore une fois, le but, c'est que vous puissiez gagner qu'une seule fois, parce qu'après, sinon c'est un peu nul. Par moi, et aussi par moi. <rire> merci. Et merci Goldorak d'avoir euh, honteusement euh, fait chaud cette caméra Non mais parce que, en fait tu voulais T'as mis, mis tout ton karma dans la caméra Et tu, En fait la caméra était bien J'aurais préféré la caméra que le bon d'achat voilà. Bon allez c'est parti C'est reparti pour le jeu C'est bizarre hein ce jeu Après je vous, je vous promets que j'ai pas essayé de truander le machin quoi. C'est vraiment un random Mais bon le problème c'est que vous êtes pas assez nombreux quoi vous être que 40... Il euh, y a une 20, 20 ou 25 participants et que c'est vraiment un truc random et qu'on avait quand même très peu de chances de tomber deux fois sur moi. Même si c'était très drôle, on est d'accord. Et quand même, deux fois sur Goldorak. Je veux dire, toi aussi, Goldorak, hein, c'est bon. Hein. Toi, euh, si t'es célibataire, chez euh, toi une dolce. Hein. Oh euh, non, si t'as... Va acheter un Grat au Grat. J'achète toi une dolce pour jouer au gratto -gratte. Tu fais comme tu veux, dans le sens que tu veux. <rire> non, je pense qu'on a dit beaucoup trop de bêtises. Je peux mettre une pub ou pas non, c'est un peu tôt là. Non, parce que... alors, et chaque, fois que je... et chaque fois que je mets un truc en jeu, je fais gagner un. Je mets une pub. Euh, je veux dire, hein, aujourd'hui, c'était Banco. Hein. 47 pubs. <rire> Plus de pubs que de participants. J'ai jamais rien gagné. Bah ben là, t'as gagné deux fois. Comme quoi. Hein. C'est ça, mais ouais. Ou peut-être parce qu'il y en a qui ont qu on cité ton pseudo dans les commentaires. Je sais pas comment ça se passe, l'algorithme là, pourquoi il se tire en random, mais. Euh... Il n'y a même pas moyen, y a même pas moyen de, pour une fois, je suis content. Ah bah carrément, tu repars avec une petite caméra IP euh, Wi-Fi. Donc pareil, tu chuchotes, tu retournes dans chuchoter et tu m'envoies nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, bien évidemment. Et ça, j'enverrai ça à Imou demain. Et c'est Imou qui t'enverra, bien évidemment, la caméra directement depuis leurs entrepôts. C'est totalement random. Random. Le dieu random. Ah ouais mais le dieu random on a décidé. C'est dit Goldorak. Hey, de... Goldorak quand même. Le dieu random il s'est dit hey, c'est un robot le dieu random. Il s'est dit dans le chat il y a qui Goldorak c'est un peu le dieu des robots. C'est pas Nono le petit robot qui fait euh, tu vois qui fait, qui fait qui fait le qui fait le jeu. Ou, ou, ou Boy, tu vois Astro Boy, mi robot mi enfant. Toi il s'est dit Goldorak quand même c'est hey, le plus puissant des robots. Goldorago Puissant robot de l'espace. Gold dans la go, à tes ennemis, fait face, tu vois Donc l'algorithme il s'est dit, il faut que je le fasse gagner entre potes. Donc c'est du favoritisme entre robots. On a l'explication. Moi je dis, moi je dis j'ai trouvé l'explication. Bim nono. <rire> Ça marche pas. Euh, moi donc comme je dis c'est du c est, c est du favoritisme entre robots. En plus on a parlé des androïdes et tout, tu vois, tu lié, il nous écoutent. Euh, quoi Non, non. Le... <rire> ah oui, non, non le chat. Ah ben oui, non, non il n'y avait pas Nono non le petit robot. Il y avait Astro Boy et Nono le petit robot. Ça me dit quelque chose. Si je gagne pas, euh, je te transforme en tas de fer. <rire> euh, N'oublie pas de follow participer. Voilà. Alors il faut follower il faut follower sur euh, Twitch bien évidemment. Si C'est pas encore fait. Et vous tapez point d'exclamation Giku en... en hommage à mon chat. Est mort samedi. pas mon chat mon chat depuis trois semaines mais bon je suis attaché tu vois comme madols elle est attachée euh, bon laisse tomber euh, mais voilà après euh, c'est Il fallait trouver un mot wow merci à Etoilda de me follower c'est pas mal il te reste une minute trente pour jouer euh, donc tu vite, tu vas dans le chat tu mets point d'exclamation coup tout en majuscule et tu participeras à notre tombe là pour gagner un bon d'achat de 10 euros sur amazon Puisqu'on Puisqu n'arrête pas de remettre en jeu les trucs là. Ça un... pas du tout ce truc-là, là, de jeu. J'aurais dû. J'ai trop pris mon temps au début. Parce que si je prends mon temps, il y a trois cadeaux, ça va pour tenir une heure. Et <rire> on va. Bah... <rire> ça n'a pas marché du tout. Non mais j'ai participé au truc, j'ai gagné deux fois. J'ai pas compris. Alors j'ai remis en jeu et tout voilà. Tom Cruise, Gikou, c'est bon, c'est validé. Étoil d'Aguicou, c'est validé. Ok. Euh... Première fois. Pourquoi ça marche pas ça y est, ça rafraîchit. Euh, Mathilde Bad, Bigfoot. Ah. Euh... Ça n'a pas marché, euh... étoile DS. Alors, Rolls. Remets-le, t'as du dit... machin tu t'as mis deux points d'exclamation, Tom Cruise. C'est un point d'exclamation, Kou. Étoile DS, il est là et ça peut marcher. Remettez un point d'exclamation il vous reste 16 secondes. Point d'exclamation, Giku en majuscule, g e 42 gf c'est bon, Tom Cruise c'est bon. Ah, peut-être que vous ne me pas alors. Ah, peut-être, vous ne pas, donc ça marche pas. Faut bien me follower, faut bien cliquer sur follow en haut, c'est gratuit. Sinon, ça ne marche pas le jeu. Bon, c'est fini. 29. Rook. Bigfoot, <rire> au dernier moment. Attends, sur le fil, hein. euh... a retenu. C'est tout planté le truc. Euh... Les derniers, c'est Rock, Tom Cruise, Rolls, Matt, Bakpedo, Alex. Bon, allez. Ça va rafraîchir un peu. Ok. Bon, allez. Donc là, on joue pour le bon d'achat. Donc, si c'est euh, Goldorak et euh, c'est Roth qui a gagné marche pas. Faudra, faudra, faudra choisir. Donc là, j'ai barre. J'ai pris un une fois qui est des Bon, allez, on tire le gagnant. Bonjour à Rock. Bonjour à Rock. As pour peu, c'est toi qui gagne, Alors là, ils vont hurler tous. là. C'est toi qui gagne le bon d'achat de 10 euros. Félicitations. Si c'est j'ai on Bravo, Fred. Voilà. Donc Fred, tu cliques sur mon pseudo, tu mets bien évidemment chuchoter, tu cliques sur chuchoter et tu m'envoies ton adresse email. Ça suffira. Je vous rappelle, celui qui a gagné le bon d'achat, il a juste à m'envoyer son adresse email. Celui qui a gagné la batterie, c'est-à-dire Serot et euh, la caméra IP Goldorak, vous m'envoyez nom, prénom, adresse, numéro de téléphone en cliquant sur mon pseudo et en mettant chuchoter. Voilà. Euh, si Fred, tu ne veux pas le bon d'achat, tu me le dis. Et dans ce cas, on le remet en jeu. C'est tentant, hein C'est tentant, Fred, hein Qu'est-ce que t'en penses Euh... C'est voilà. tentant, Fred Qu'est-ce qu'on fait, Fred Merci, Greg. Merci à tous. Merci, le robot. D'accord. Donc, on ne remet pas en jeu. Tu te poses la question, Fred. Est-ce qu'on le remet en jeu ou pas Est-ce que tu serais prêt à remettre en jeu ton bon d'achat Ou tu le gardes pour toi C'est tentant, hein C'est qu tentant. Qu'est-ce qu'on fait, Fred Je prends le bon d'achat. <rire> J'aurais essayé. J'aurais essayé. <rire> Okay. <rire> mais mais regarde-le, <rire> il jouer, ouais, c est pas ouais, c'est ça, bah ouais, Là, il aurait pu. Je, moi, moi, je propose, après, moi, je propose, je dis, si vous ne voulez pas, vous voulez le remettre, ouais, ça aurait pu être drôle. Après, euh, chacun fait ce qu'il veut. Il y a deux écoles, il y a deux écoles, il y a des mecs qui disent bah, 10 balles c'est 10 balles, hein, 10 balles Amazon c'est toujours bon à dépenser, puis l'autre qui dit si leur en jeu je peux peut-être les gagner, donc en même temps si je mets un peu la pression peut-être que voilà pour la blague ou pas on gagne <rire> jamais, t'inquiète Goldorak. Bah, écoute, moi j'ai gagné deux fois, Shadow, euh, tu vois, comme quoi, moi j'ai gagné deux fois. Après toi t'as peut-être pas gagné, moi j'ai gagné deux fois, et Goldorak il a gagné deux fois aussi. Ah, ah, ah, c'est comme ça, il y a des gens qui gagnent et des gens qui ne gagnent pas. <rire> euh, c'est pour acheter ça, pour, pour précommander ça, donc il s'est dit 300 dollars, et eh, 300 dollars, 10 balles, c'est toujours 10 balles, tu vois, c'est déjà un investissement. Euh, merci, Bah écoute, félicitations, félicitations à Fred déjà, qui est toujours là, qui est là à tous les lives, qui participe, qui anime, qui des fois il fait des blagues drôles et tout, tu sais, euh, tout, tout peut arriver, puis tu peux gagner et tout, c'est vrai que tout va bien. Bon, ainsi se termine ce petit GLG parent en live de dimanche, bien évidemment. Prochain rendez-vous, ça sera mardi matin, mais très très tôt pour l'enregistrement du JT du Geek. Donc là, c'est 4h du matin pour vous, donc ça va être un petit peu tôt pour l'enregistrement du JT du Geek. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est mercredi à 16h pour un live spécial DOLS. On fera, je ferai voir le site, on regardera les photos dessus et tout. On regardera tout, on regardera le site comment il est fait, on verra le, le PDF qui m'ont envoyé, on verra les tarifs, les tailles, euh, tout ça, on verra les prix en dollars, les prix revendeurs et tout. Je vous montrerai tout, j'en s'en fout, de toute façon. Après, c'est pas comme si euh, voilà. <rire> Moi, je peux pas. Et voilà. Euh... <rire> donc, ça sera le live. Donc, n'oubliez pas pour ceux qui regarderont ce live, peut-être en loose des Merci à Dash pour les diamants et merci à tous les tipeurs hein, pour les qui sont passés. Si vous regardez ce live en loose des n'oubliez pas de me follower bien évidemment sur euh, sur Twitch. Vous allez sur Twitch. Si vous regardez cette vidéo sur GLG vidéo, par exemple, demain, vous vous inscrivez sur Twitch, vous me followez sur Twitch. Merci à Shadow. Euh, vous me followez sur Twitch, c'est gratuit. Je vous montre pas. Vous pouvez vous abonner, mais ça, c'est juste si vous voulez. Il n'y a pas de... Non. Vous juste me followez, comme ça, vous serez là. Et mercredi, pendant le live, vous pourrez participer un peu pour ce live spécial. Euh, voilà. Spécial. de <rire> live à thème. Spécial. Non, mais je vais vous trouver une petite vignette, là. Sympathique. Je vais faire un truc, là. C'est genre... Euh, non, mais je suis outré. Je, veux dire, je le fais juste parce que vous me demandez. Moi, j'aurais préféré parler de, de high-tech, bien évidemment. Euh, déjà fini, c'est cool euh, Merci, c'était génial, avec plaisir Comment je chuchote Tu cliques sur mon pseudo Fred, ici non. Tu cliques sur mon pseudo, regarde par exemple moi Fred Je peux mettre, je clique sur ton pseudo ici Et je peux mettre chuchoter, donc je pense que toi ça doit être pareil Voilà Ou sinon euh, Shadow est mis en haut à droite Tu cliques euh, Des merdes des merdes. <rire> merde. T'as jusqu'à demain pour me l'envoyer Enfin t'as as, as, ad vitam aeternam Tu vois pour me l'envoyer Mais euh... Il faut que je mette Fred. Il faut que je mette ton nom, t'as gagné quand même. Fred. Fred le Oum, du Pays des Hobbits. Chuchot. Euh, sur... euh, merci de sacrifier pour la vignette. Non, mais c'est ça. Non, mais après, toute, toute ma notoriété, et ma crédibilité et mon innocence vont partir avec une vignette. <rire> euh, voilà. Bon, allez, je vous remercie de passer un plaisir. Cela a beaucoup trop duré, mais j'ai passé un excellent moment avec vous. Prochain. Euh, live dans 15 jours, prochain dimanche dans 15 jours, sauf si on atteint les 300 followers avant dimanche oh, peut-être qu'avec les Dolls on peut si on fait les 300 followers avant dimanche et eh ben il y aura un live dimanche prochain donc pareil, là il y aura... Euh, plein de trucs, il y aura déjà une batterie encore à gagner sur les 5, peut-être, euh, je suis en train de peut-être les mêmes lunettes que moi à gagner et le troisième cadeau, pour l'instant, n'est pas encore défini, je vous remercie d'être venu de passer me voir, ça m'a fait plaisir, merci à tous ceux qui ont mis des pouces en l'air sur Youtube qui vont le replay demain, parce que ça c'est un autre chose merci à tous ceux qui ont envoyé des diamants, merci à tous ceux qui ont envoyé des tipis merci à tous ceux qui ont followé merci, j'ai vu qu'il y en avait même qui s'étaient abonnés bien avant le, le live, bravo gagnant Merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai beaucoup rigolé, bien évidemment. Et je donne rendez-vous mardi matin pour l'enregistrement du studio du geek. Mais ça, c'est pas grave. Et sinon, mercredi à 16h pour une spéciale. Euh, ils ont essayé de me vendre des dolces Ils ont essayé... Il faut que j'ai trouvé un titre. Ils ont... Ils, ils voulaient que je vous revende... Un, un fabricant chinois voulait que je vous revende des dolces Ah, c'est ça. Voilà. Un fabricant chinois voulait que je vous revende des Dolce. C'est pas mal. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Yeah. <laughs>